Ok bonjour. C'est parti. Bonjour. Euh, C'est encore moi. <rire> euh, bonjour. Attendez, je modifie un peu la caméra. Euh, bon bah ce soir euh, Nibbler est crevé. Oui, chotote. Attendez, je chotote euh, petit cancanou, bonjour. Comment on va Ça va bien. Je n'ai pas de retour son, donc je ne sais pas si c'est trop criant. Dites-moi. Je vais me connecter. Ok, c'est très bien. Très bien, merci. Bonjour. Du coup, on est là pour chronologie des femmes artistes. Euh, épisode 32. Comme on avait fini de 31. Bon, euh, Nibler n'est pas là. Donc, envoyer des cœurs pour Nibbler qui est fatigué. Euh, et bien sûr, ici, euh, quand on est fatigué, on, euh, on, on peut aller dormir, tout simplement. Donc, envoyer des cœurs à Nibbler. Je ne sais pas si tu es dans le coin, Nibbler. Voilà, voilà. Euh, bon. Euh, on a quand même des trucs à faire. Vous voyez la chronologie derrière. Je me... Alors, il va falloir que je me rappelle du pitch que Nibbler fait le, le, au début, euh, qui est... Euh, le point d'exclamation biais, que je crois, je n'ai même pas euh, dit. Ah, euh, oh, au fait, on fait chronologie aujourd'hui à, à notre cher robot euh, 12 bis. Et donc, je m'occupe de ça tout de suite. Niveleur n'est pas là pour l'instant. Oh, la fatigue l'a emporté. Très bien. Bah, écoutez, euh, voilà. Euh, je vais faire le... Le taf euh, du jeudi, euh, c'est possible... Alors du coup, dimanche, je ne serai pas là, par contre. Euh, Nibbler ne prendra pas ma place non plus. Euh, dimanche, on se retrouve du coup euh, le dimanche qui suit. Euh, normalement, ça devrait être bon, le dimanche prochain. <rire> euh, voilà, des, euh, des, des changements en vue. Donc c'est pas prévu. Mais, euh, mais voilà. On essaye de faire quand même les choses euh, pour qu'on puisse finir quand même la saison 2. <rire> tu sais déjà sur quoi C'est-à-dire, bah, ça sera tunique. Euh, on doit finir tunique parce que j'ai pas, pas eu le temps de finir la dernière fois, dimanche, sur le Twitch stream. Aujourd'hui, bah, on va faire chrono. Donc euh, Normalement, vous allez avoir les biais qui arrivent. D'ici peu... Je vais peut-être approcher la... Bibibier Ok, attendez, parce que si je ne sais pas écrire, c'est compliqué. Ah, merci, 12 bis Donc, voilà, on va faire, la, on va faire chronologie des femmes artistes. Euh, si vous êtes nouveau, nouvelle, nouvelle, nouveau, euh, bah, c'est simple, on fait de la chronologie des femmes artistes. 12 bis c'est là, je pense. Ouais. Euh, et... Euh... Et le truc c'est, euh, voilà, sur euh, chronologie des femmes artistes, bah, c'est simple, on fait une chronologie des femmes artistes, là vous pouvez avoir derrière moi, euh, euh, avec Nibleur, euh, ça fait euh, deux saisons qu'on l'a fait, c'est assez simple, euh, on trouve une euh, femme artiste euh, sur Wikipédia, euh, à partir de nos connaissances euh, euro -centrées, euh, de personnes qui ont fait des études dans l'art, euh, c'était le début, la première, euh, le premier épisode, et ensuite on... Euh, on continue à essayer d'en trouver d'autres pour pouvoir arriver à remplir une chronologie aussi importante que celle qu'on a là, actuellement. C'est-à-dire pas mal, quand même. Hein. Il y a du people, hein. on n'a jamais fait... Enfin, ça fait un moment qu'on n'a pas fait le tour, tellement il y a du monde. Donc, ce serait bien de faire le tour aujourd'hui. Euh, on fait des recherches uniquement sur Wikipédia. Alors, euh, c'est un bien euh, Parce que Wikipédia n'a que, euh, aussi, certaines artistes. Il euh, y en a plein qu'on n'a pas, d'ailleurs. C'est pour ça, aussi, qu'on a un Discord euh, que vous pouvez aller euh, retrouver d'ailleurs dans le chat euh, Qui nous permet de, vous, de nous équiper de vos savoirs à vous euh, Pour pouvoir justement euh, à vos trouvailles aussi Parce que si vous traînez euh, un peu dans des librairies Et que vous tombez sur des noms, vous pouvez nous les envoyer euh, Voilà On a fait Max 1982 Pour euh, pas être trop tôt euh, par rapport à nos âges aussi, mais aussi par rapport à, à une sorte de chronologie parce qu'en fait l'histoire, enfin, vous vous en doutez, euh, euh, il y a des plages de dates pour pouvoir bien euh, aussi avoir de, des traces et surtout qu'il euh, y a beaucoup plus d'artistes aussi après 82, donc euh, c'est plus compliqué au euh, de, de, euh, plus compliqué ou plus dense on va dire à partir de 82 donc du coup euh, on peut tomber sur des gens qu'on connaît et qui sont toujours dans l'actualité euh, et ça rajouterait des biais qu'on devrait spécifier aussi bon bref voilà euh, on a une, un gros passage de manque de ressources ici je vais les montrer parce que ça fait aussi un moment qu'on les a pas montré tout en entière euh, en c'est beaucoup de la de, des manques de monstration euh, parce que nous on part sur le fait que la monstration est importante, c'est-à-dire le moment de début de carrière euh, ou de monstre, qui a été montré en public euh, tout simplement <rire> merci petit cancan un petit total quanti avant les vacances faudrait que je compte, j'ai jamais fait Tiens. Euh, bah, si tu l'avais fait je crois à la fin de la saison 1 parce qu'on se posait la question la même. Euh, du coup euh, est-ce qu'on est en croissance euh, à 100% qu'on pourrait pro proposer à une start-up pour dire ouais regarde on est en croissance aussi comme... De comme euh, pas, ta, <rire> pas ton truc. Euh, oh, lol. Et, euh, et euh, non, euh, ne faisons pas euh, la croissance. Euh, ne faisons pas des schémas. Et, euh, et voilà, donc du coup, ça, c'est toutes les manques, manques de, de, de monstration. Il y a des manques de traces aussi, tout simplement. C'est-à-dire, on a des noms, mais on n'a pas de, euh, de, de page Wikipédia. On n'a pas de, euh, de travail euh, qui ont été... Euh, qui enfin, aurait pu être montré, mais ça du coup, euh, qui n'a pas été écrit, partagé, transmis. Donc voilà. Euh, nous, on essaie de quand même de montrer les œuvres aussi à chaque fois qu'on tombe sur une page Wikipédia, si on peut les trouver, parce que des fois, c'est vrai que c'est plus compliqué. <rire> Pour l'instant, on a eu de la chance, on est tombé tout le temps euh, sur des personnes qu'on peut vous montrer en œuvre. Des fois, même, on oublie, parce qu'on euh, est un peu dedans. Grâce à EWARE, euh, du coup, on est un peu aidé, comme euh, Petit nous le montre, il y a le lien dans, la, dans le chat. Euh, voilà, c'est les pratiques visuelles, principalement, euh, et les beaux-arts enfin, beaux euh, en biais aussi, euh, parce que nous sommes sur un média qui est visuel, malgré, euh, malgré notre bonne volonté à pouvoir euh, euh, faire autrement. Mais... Euh, mais voilà, donc du coup on peut pas longtemps, enfin on peut pas rester longuement sur euh, par exemple des, des artistes qui ont fait du son. Euh, ce qui aurait pu être le cas au début, je crois qu'il n'y a qu'une artiste sonore qu'on a mis, c'est Delia Derbyshire qui était une des premières artistes, parce qu'on on mettait l'album au début en fond. Euh, je vous montre du coup ce les, les femmes d'artistes qu'on a trouvées euh, qui sont par exemple écrivaines, architectes, actrices musicienne donc là c'est par exemple surtout le, le rapport au corps aussi c'est aussi assez compliqué de pouvoir vous, vous montrer les œuvres parce que ça prend du temps en fait aussi et qu'on n'a pas, pas beaucoup de temps aussi en, en live euh, voilà de design alors le design c'est une grosse discussion avec euh, avec nibbler <coughs> euh, du coup euh, euh, moi je suis un peu pour rentrer ça dans art visuel mais euh, voilà c'est toujours une discussion euh, constante euh... Tatoueuse, bah c'est pareil, pour moi ça devrait rentrer, mais là c'est pareil, on n'avait pas... Alors je crois qu'on n'avait plus la date pour, pour Maud Stevenson Wagner, mais bref, voilà. Danseuse, je crois qu'il y a deux, deux trucs danseuses, non Je crois que j'avais vu au-dessus, non. Et les danseuses, c'est pareil, tout, tout ce qui est perf performance en fait, euh, de, lié au corps, c'est souvent très compliqué. Euh, parce qu'il faut prendre son temps, regarder aussi les œuvres et, euh, et du coup, euh, nous on n'a pas euh, tout ce temps-là. Par contre, vous pouvez bien entendu faire votre, votre chronologie à vous augmenter avec nos, nos, euh, en enlevant des biais que nous, nous avons, euh, ça serait bien aussi. Voilà. Et bien sûr, euh, Petit Cancan nous fait notre, notre, le rappel euh, des, des outils utilisés ici. Donc, euh, vu que je suis tout seul, je vais devoir vous, vous aussi vous faire un petit récap de la manière dont je le fais. Il euh, y a un Framapad comme Petit Cancan nous a mis dans le chat, qui est la liste donc, de tous les épisodes, avec les, les noms d'artistes. Euh, plus le lien vers l'archive de euh, Chronologie, qui est sur Twitter, euh, YouTube. Et ensuite, moi, je fais en live et en direct euh, aussi une version écrite, euh, qui est sur Twitter, euh, si jamais vous avez besoin. Donc, ça fait, donc le Frama et euh, Twitter sera mis à jour au fur et à mesure. Voilà, voilà. La chaîne YouTube, qui est la chaîne d'archive euh, de cette chaîne. Donc, la chaîne de la chaîne, tout simplement. Voilà. Si la musique est un peu trop dérangeante, parce que c'est No Man's Sky et que je teste un peu le son, euh, n'hésitez pas à me le dire. Je vais mettre des, des, aussi des marqueurs pour chaque artiste euh, dans la, le live de, de ce live. Je vais essayer d'aller vite, parce que la dernière fois, j'ai pris 3 heures tout seul. J'essaie de, pr de prendre moins de temps, mais c'est vrai que c'est plus compliqué tout seul d'aller euh, vite. Parce que, par exemple, toutes les mises à jour de, de, de différents euh, endroits où je l'envoie, c'est vrai que ce solo... Euh, c'est plus, plus compliqué parce que la lecture et euh, la mise à jour de, de, de, des outils c'est euh, ça, demande, ça demande aussi un truc euh, à côté. Donc on va essayer de le faire ensemble, euh, voilà. Euh, N'hésitez pas à me dire si je prends trop de temps parce que je ne vois pas l'heure. Voilà. Euh, hop hop hop. Il est 21h23, on est parti. Je pense que l'introduction est finie. Euh, je n'ai pas ouvert... Bon, on va regarder directement, tout de suite, là, d'ailleurs. Hop Je vais aller chercher... Tout de suite... Ah, mais d'ailleurs, j'ai oublié d'enlever le filtre, il est peut-être un peu euh, visible pour vous. Euh, c'est un peu... Euh, opaque. Alors, attendez. Hop Je le mets à 100%. Voilà, c'est peut-être mieux. Parce que je... je... Pendant Tunic, je l'utilise en transparence. Et donc là, normalement, vous allez avoir euh, quelque chose qui va apparaître, qui est, du coup, de l'ordre de... Ah, il veut pas. De Internet. Il veut pas, pourquoi Ah oui, parce que c'était Internet en grand, on avait regardé des vidéos la dernière fois, c'est pour ça. Et voilà donc, c'est parti Donc, il est h 24, on va regarder les gestionnaires de favoris pour voir tout de suite ce qu'on a euh, en, en chronologie euh, future 2, parce qu'on en est là. On avait fait Barbara jones au goût la semaine dernière. Ah euh, Marie-Victoire d'Avril, du coup, on l'avait pas, et en plus, la page Wikipédia n'est pas créée, donc on va faire euh, Henriette Petit, Loose de Viana. et on va vérifier euh, ça tout de suite euh, si... Euh, c'est dans le frama parce que aussi on a des doubles souvent quand on est <rire> quand je galère. Ah, une... Inès Pouillot aussi, donc on va voir ça tout de suite. Avec ses euh... ah bah, c'est déjà traduit, c'est très bien. C'est une artiste peintre, donc c'est très bien. Euh, c'est traduit directement, c'est magnifique. Euh, c'est une écrivaine et peintre chilienne, donc c'est très bien. Elle fait partie du groupe Montparnasse, donc ça doit être une artiste visuelle aussi. Peintre chilienne. et je crois qu'on est du côté du Chili aujourd'hui, parce qu'on a que des peintres chiliennes, donc c'est très bien et ben on va commencer par Ines Puyo, euh, si ça vous dit on va commencer comme ça on fait dans l'autre sens pour, euh, pour un peu changer les trucs hop, hop on met en no HUD, alors est-ce que ça va marcher parce que j'ai mis à jour euh, transi Transition Table mais je crois que la dernière fois ça va pas marcher, on va voir Est-ce que je vais criser Ouh là là, ça marche. Allez, c'est parti. Inès Puyo. Alors, il faut que je réussisse à bien placer, parce que là, je suis tout seul. Voilà. Inés Puyo León, euh, née à Santiago du, du, du Chili, en, le 9 décembre 1906, euh, donc, euh, est, est, est morte le 21 mars 1996, Elle était une peintre chilienne. Elle a étudié à l'Escuela Bellas Artes entre 1927 et 1928, elle a été reconnue membre à part entière de l'Académie Chilienne des Beaux-Arts et en 1984, elle a reçu le prix Gabriela Mistral pour l'enseignement et le mérite culturel. Il remporte plus de 10 prix dans les salons et concours et fait connaître son travail dans plus de 70 expositions nationales et internationales. Euh, et donc, on a la biographie. Euh, N'oubliez pas, hein, s'il y a quoi que ce soit qui, qui se passe... Oui, bah la dernière fois, on a fait un peu plus, plus long parce que j'avais parce qu'on avait beaucoup de manque de ressources. Donc euh, je, je me suis dit on va, on va quand même aller au bout des manques de ressources qu'on qu avait. Mais c'est vrai que euh, je vais prendre mon temps, surtout. N'hésitez pas aussi à utiliser le point d'exclamation euh, avert, ou avertissement si jamais il y a quoi que ce soit qui euh, peut être nécessaire en avertissement. Inès Puyo est née dans une famille de 10 enfants, à l'âge de 26 ans elle est entrée à l'école de Beaux-Arts, euh, de 1927 à 1928, étant une discipline de Juan Francisco González et de Ricardo Brunet. En 1930, avec le groupe d'enseignants et d'étudiants qui composaient l'école des Beaux-Arts, re, euh, elle reçut une bourse du gouvernement pour étudier à l'Académie scandinave de Paris, où elle est la discipline d'autofrise euh, d'Henri Varroquier et d'André Lotte. Là, euh, ses œuvres ont participé au Salon d'Automne et des indépendants. Il a participé euh, elle a participé activement à la génération des 28 de 1928. Donc, euh, voilà, il y, un... y a une apostrophe 28. Donc, ça doit être 1928. Un groupe, de... <rire> un groupe qui est postulé à la supériorité des valeurs plastiques. Supériorité des valeurs plastiques, c'est dit comme ça en, en... en chilien. Les valeurs... Alors, le chat, tu peux éviter de faire trop de bruit Merci. Euh, oui, c'est ça. Euh, sur tout autre élément subjectif adhérant à l'innovation d'avant-garde et dans la production artistique chilienne avec une vision en avance sur son temps. Il faisait également euh, partie du groupe qui se réunissait constamment au Café Miraflores, lieu de rencontre obligé des écrivains, poètes, musiciens, euh, musiciennes, artistes de toutes sortes à la manière des grandes villes espagnoles. Puyo étudie dans les années 30 à l'école d'art de New York fondée par Amédée Ozonfat aux enfants. En 1939, elle remporte le premier prix de peinture au salon officiel de Santiago, donc ça, ça pourrait être notre date de monstration. Et des années plus tard, de 1950 à 1960, elle se consacre à l'enseignement étant professeur d'email technique, donc euh, l'email, euh, le matériau, j'imagine, à l'institut chilien-italien, et se perfectionnant plus tard en Italie. Plus tard, en 1951, euh, il, parti euh, il participe à la première biennale d'art moderne de Sao Paulo. Euh, et bonsoir, Nibler. J'espère que tu te reposes bien. De retour au Chili. En 1969, le troisième étage de l'école des beaux-arts prend feu. Inescuio offre alors sa résidence aux artistes qui ont perdu leur atelier. Parmi les peintres, figure euh, Carlos Pedraza, Hector Banderas, Aida Poblete. Alors, Aida Poblete, est-ce que c'est une artiste On verra. Les euh, sculpteurs et sculptrice euh, Julio Antonio Vasquez et Maria Fuente alba entre autres transformant leur maison située à Mont Ritas 910, en un centre artistique très particulier. En 1983, elle a été incorporée en tant que membre de l'Académie chilienne des beaux-arts et en 1984 elle a reçu le prix Gabriel Mistral pour le mérite éducatif et culturel. Il y a une stratégie visuelle, c'est vraiment, vraiment la traduction, ça Estra Ah oui, c'est la, la, la stratégie visuelle. Et ce qui caractérise par la peinture de, à l'huile, les natures mortes, les fleurs, les fruits, ainsi que le portrait, les nus et les paysages du parc forestier. Pareil, c'est parc forestier euh... Ouais, parquet forestal, oui, c'est ça. Thème traité avec une grande richesse chromatique allant du clair obscur au gris métallique réalisé avec des coups de pinceau courts et fins et calligraphiques où la nature et l'essence des formes ressortent avec une grande expressivité. Bon, j'envoie des cœurs pour Nibbler dans le chat. Il faut. Je crois que c'est nécessaire pour, euh, pour le bon repos. Faut, faut que j'apprenne à, à, à écrire. Par contre, le chat, si tu peux éviter de faire du trop de bruit, merci serait gentil de ta part. Donc il y a des prix et des distinctions, mais on a déjà une 1939 pour le, pour le prix euh, qui a eu euh, le prix qu'on qu a eu tout à l'heure, qui était du coup 1939, le prix de peinture de salon euh, officiel de Santiago. Mais là il y a d'autres prix et de distinctions. Mention honorable et diplôme à l'exposition nationale des arts plastiques. Donc ça c'est la fin de son diplôme j'imagine. Euh, premier prix peinture donc, de la salle officielle Santiago de Chili. Donc, euh, pareil, euh, ça, ça doit être le, la même chose qu'on vient, qu vient de lire. Après, il y a le Honor Award euh, euh, Edwards Contest of the Official Hall, Santiago Shelly, en 41, 1946, premier prix de peinture, 1953, deuxième prix, bon, d'art appliqué, cette fois-ci, euh, etc. Des expositions, est-ce qu'on a des expositions Non. Ah si, 1948, la première exposition. Euh, à la chambre pacifique apparemment et ensuite euh, 1954 63 bon voilà vous voyez à peu près tout ce qu'il y a ah il y a une exposition collective en 1936 donc ça si euh, on l'a donc euh, expression euh, ça, ça compte comme date de démonstration donc on l'a c'est un peu plus tôt donc c'est bien 1936 on garde en tête j'ai toujours pas trouvé un moyen de faire euh, en sorte que vous nous aidiez dans le chat de, de j'essaye de trouver ça pour vous de façon à ce que vous puissiez noter aussi nos, nos oublis. Œuvres dans d'autres collections publiques, ok. Œuvres de la collection du Musée national des beaux-arts et paysages, ok, 1954, super. Et euh, la bibliographie en écrit, si jamais vous cherchez en écrit, j'imagine, et peut-être en, en film. Non, il y a l'air d'avoir que des catalogues et des écrits, ok. Euh, et il y a des références. Pour euh, toute cette page Ok Bon bah, je pense qu'on est bon <coughs> Je vais Tout de suite euh, Faire 1936 sur la Sur la, sur la page genre, De la chronologie que vous avez derrière moi Alors 1936 p -p -p -p, Je crois que c'est deuxième euh, Deuxième passage de 1900 Moi Je suis pas sûr Non on s'arrête s'arrête à 45 Aïe, aïe, aïe, est-ce qu'on va avoir la place Est-ce qu'il y a 36 déjà What is a great question. Oui là a 36, on avait Claude k en plus qu'on avait vu la semaine dernière. Voilà, Ines Puyo, du coup. Ah, mais ah oui, mais j'oublie toutes mes... Mes, euh, toutes mes bases, j'ai pas mis à jour le l'onglet artiste attendez avant que 12 bis me le rappelle. Attendez, je vais faire la modification parce que 12 bis va, va, va, va m'oublier pendant quelques temps. Allez, vite, vite, vite, vite. Voilà. Euh, je vais pas faire les corrections euh, visuelles. Je vais euh, demander à 12 bis qu'il puisse me modifier tout de suite l'action de cette commande. Okay. artiste, histoire qu'on puisse mettre à jour les, les, les vrais bails aussi que vous avez besoin en plus euh, je l'avais pas fait quand j'étais tout seul la dernière fois je le vois, ça c'est vu ah non, non c'est bon, c'était la dernière artiste qu'on avait faite euh, je vous envoie la page Wikipédia, alors peut-être la version non traduite euh, si c'est possible euh, voilà, hop Voilà, merci. Est-ce que 12bis a réagi euh, dans le chat Non, c'est bon. Ok, merci pour, euh, pour tout ça, euh, 12bis. Voilà. Donc, Inès Pouillot. Et je finis, du coup, de euh, la mettre dans la chronologie. Hop. Euh, J'ai oublié de prendre l'onglet. Le... Ouais, il... <rire> ça dépend des jours, hein. Euh, ça dépend des jours. Il y a des jours, il, il fait la grève, mais c'est vrai que il faut... Euh... Ah J'ai tout quitté. Juste en mettant en avant euh, 12 bis, et voilà. Et il a dit non. Casse-toi. Il euh, faut pas que je mette en avant 12 bis, hein, je crois. Il a décidé de, de me faire la teuf. Ok, bon, bah voilà. On a fait notre, notre part du travail. Je vais dézoomer. Euh... Ah, mais non, mais... Voilà, merci. Est-ce qu'on peut voir cette page Qu'est-ce qui se passe Merci. Il y a des moments où euh, l'ordinateur, il n'a pas envie. Hein. Hop. Je vais revenir en ED. Et là, je vais mettre tous les trucs techniques qu'il faut que je mette en place. Stardir euh, le Twitter. Et, euh, et le frama. Parce que comme ça, au moins, c'est fait. Bon pour le Twitter et hop, le frama, c'est bon. Voilà, tout est mis à jour. C'est bon. Je vais préparer du coup la deuxième partie et on va regarder les œuvres ensuite. Comme ça, ça me permettra d'enchaîner plus rapidement. Hop, hop, hop. En tout cas, ça sent qu'on arrive à la fin de l'année. Hein. La, <rire> la dernière saison... Euh, enfin, la, les, la, la fin de saison, c'est toujours compliqué. On est un peu fatigué, donc euh, voilà. Euh, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Par moment. Alors, hop. Et du coup, je vous remontre. Et on va aller checker... Alors, Ines Pouillot, sur Google, pour voir si on... Ah. ah je remarque qu'en fait, euh, le, le multi, euh, le multi euh, est compliqué, quoi. Ça se voit plus quand, on, quand je suis tout seul. Mais non Pourquoi Obras Ah oui, c'est œuvre, de toute façon, ça marche. Euh, Ines Pouillot. Donc, euh, voyons par ses œuvres. C'est clair que c'est toujours une période chargée, mais dans la vie pro de streamer ou perso, c'est assez incroyable. Ouais, je comprends. Ouais, en fait, là, il bah, là, y a eu les élections, il y, y a tellement de trucs qui s'enchaînent, en fait, euh, au niveau de la société, là, que c'est... Aussi dur, le, le taf, c'est dur, parce que c'est... Euh... Enfin, voilà, il y a la chaleur qui revient aussi, qui n'aide pas. Je vais un peu trop vite. Et, euh, euh, ouais... C'est la fin de... c'est la fin d'une séquence, en fait. Là, il y a le bac en plus, euh, qui, est, qui avait l'air incroyable. Alors, du coup, on voit une signature, et ça, c'est bien. Euh, on voit la signature, je sais pas si on peut zoomer... non. Ah non, non, parce que là, ça ouvre Pinterest. Je n'ai pas envie d'ouvrir une Pinterest, merci. Euh, donc ça, c'est les, les... natures mortes qu'on avait euh, entendu parler dans la fiche Wikipédia. C'est euh, ce qu'on pourrait appeler très ciselé, je trouve. Là, ça, là on le voit encore plus. Ça fait très.. Euh... J'ai du mal, il y avait, on dirait des bâtiments, mais je suis pas si sûr que ça. Peut-être une usine de l'intérieur. Euh... Là c'est un peu plus.. Euh... Un peu plus aéré, on va dire. Ah, c'est pas mal, il y a des trucs cools. Hein. C'est très abstrait. Donc encore un peu le côté euh, touche, euh, touche ciselée, ça doit être un, un peu des... Aussi peut-être un rapport de vitesse aussi dans le travail. peut-être de la même... Enfin, je sais pas en même temps, je dis de la vitesse, mais parce que le trait, on, on, on dirait de la vitesse. mais. Alors, il y a une peinture de portrait là. Il y a un autre portrait. Ah, la signature a évolué. La mariée te fait peur. Oui, bah, un peu. Il euh, n'y a pas de pupille, en fait, dans, dans la, dans la mariée. C'est un peu le principe je, du, de l'œuvre, on dirait. Bon, alors, Twitch, euh, je sais pas. <rire> Bonjour, Twitch. Alors, les, faux, les portraits. Voilà. Je pense que là, on est sur un bon portrait de, de l'artiste. Qu'est-ce que t'en penses, petit cancan Ah, on a on a, on a, une oeuvre... Euh, une œuvre avec un enfant. Alors, tout à l'heure, je crois qu'il y avait peut-être... Non, il n'y avait pas d'enfant, mais là, on a une œuvre avec un enfant. Qu'on voit, d'ailleurs, dans le portrait. Est-ce qu'on va avoir un affichage un peu plus clair Je suis pas sûr, parce qu'il a, a... ça a l'air petit. Et encore les natures mortes. Donc c'est toujours le, la même. Enfin, on dirait le même. Le même sujet. Peut-être on dirait des évolutions différentes de, de, la, de la même nature morte. Euh... On dirait une fenêtre porte qui s'ouvre vers une. Très compliqué. Avec le cadre en plus, ça rajoute un truc. Bon, oh, c'est intéressant, hein. Ça fait très début du... Euh, ouais, ça fait, bah, ça fait son époque, en fait. Ok Est-ce qu'il y, y, y a des images chez EWARE je me pose la question. Euh, j'ai fait CTRL W... Ah oui, ça quitte Sur... Oh, bon, oh attendez. Excusez-moi, euh, j'ai mis ce clic, comme on dit. Euh... Aware. Non mais je cherche à aller à Aware, s'il vous plaît. Bonjour. Je chercher le lien que Petit Cancan nous a partagé dans le chat. Et on Et hop. Euh, là, j'ai fait une recherche par l'image. Je sais pas pourquoi. Et... Bon, bah, on dirait que euh, non. Bon, ok. Inès euh, Pouillot, c'est bon. Est-ce qu'on commencerait pas à faire Maria Fuentabae euh... Ah non, attends, Maria, on vient de la découvrir et c'est une sculptrice, comme on avait dit. Donc, on va la mettre dans Chronologie Future 2. On verra après, est-ce qu'on a baissé nos scores Mais je ne crois pas si c'est un score. On va faire Aïda. Pobleté. Pobleté Ouais, ça doit être ça. Hop, je mets le repère. On change en e HUD. Je vais faire la mise à jour direct sur Twitter. Et... Manquant en français, d'accord, mais est-ce que je peux avoir euh, le lien euh, au fichu Ah, merci. alors hop le lion espagnol est là et je vais mettre sur streamerbot aussi alias 12 bis Et voilà. Bon, bah, c'est parti. Alors, Aida Poblete euh, est née à Tumeco euh, le 16 avril 1914 et est décédée à Santiago de Chile euh, le 23 septembre 2000. Ah ah parce que là, on a quand même... Euh, ça dépasse un peu nos trucs, hein. Donc, euh, pour, euh, pour la date de mort, en tout cas. Mais après, on verra son, par rapport à son travail, ça devrait être bon. « Était une peintre et graveuse chilienne qui faisait partie de la génération de 1940, aux côtés d'artistes tels que Francesco Ota, Israël Roa, euh, Ximena Christie... Euh, » J'ouvre euh, des onglets, deux minutes. Euh, Ernesto euh, Bareda, Eliana Bandere... Carlos Pedraza, entre autres. Après, il y a d'autres liens. On verra si on en a d'autres. Euh, elle s'aventure à la fois dans l'arg figuratif et dans l'abstraction, ou avec Olga Morel et Chimena... Euh, Olga Morel, je l'ai ouverte. Non, pas du tout. On vient de trouver 5 artistes, on en en ayant fait une. Euh, <rire> elle partage la configuration des mondes et les perspectives de l'expression féminine. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on dit, du coup expression feminina. ok elle a étudié l'art à l'université du chili du chili où elle a été l'élève de gustavo carrasco et de pablo bouchard plus tard il se perfectionnerait avec emilio petorucci Petrucci, euh, Petrucci, je sais pas est, julio euh, B. et euh, jorge romero brest elle s'est également aventurée dans la gravure branche plastique dans laquelle elle a été l'élève d'Eduardo Vilches à l'université pontificale catholique du Chili. Il faisait partie du soi-disant groupe des cinq avec Mathilde Pérez. Ah ouais, j'ai pas vérifié, euh, puisque là Mathilde Pérez me dit quelque chose. Je crois qu'on oh, on a tellement de noms, là. Uh, uh, Jimena Cristi, Sergio uh, Montecino et Ramon Vergara. Euh, « Le groupe né d'une exposition que les artistes ont organisée à l'Institut Chilien-Français de la Culture... » En fait, j'ai pas vérifié sur Framapatch, je suis en train de me dire <rire> quel enfer. Fait. Euh, Reflétait un désaccord avec la représentation picturale traditionnelle pour laquelle il s'est consacré à expérimenter de nouvelles voies de création. » Donc c'est elle, hein, euh, Les îles euh, ne transparaissent pas apparemment en espagnol. Enfin euh, bref, le genre plutôt. « D'autre part... » Alors attendez, parce que je vais vérifier tout de suite pour une Pouillot aussi. Euh, pour... Euh, parce qu'en fait, ça me trotte dans la tête. Excusez-moi. Je vérifie. Ok. Et pour... Euh... Oh, Alda. Merci, petit cancanon. Ça y a eu du mal, euh, à ce que deux s'y y réagissent Et Alda, c'est bon. Ok. Euh... Si, euh, si 12 bis prend du temps, euh, c'est possible parce que euh, j'ai l'impression que l'ordinateur, il a du mal. Non ok, Aida c'est bon. Non, c'est moi qui ai oublié des lettres. Ok. Euh, du coup, là, on a ouvert 15 millions d'onglets, hein, rien qu'au début. Euh... Le groupe est attaché à l'abstraction géométrique où les formes plastiques des œuvres laissent de côté la représentation traditionnelle et la corporéité. Son travail montre un dévouement au paysage et nature morte. Dans ses compositions d'un excellent dessin, elle dilue les formes et les adoucit, créant une atmosphère délicate. Elle a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives au cours de sa carrière, dont la Biennale de Madrid en 1951. On s'en rappelle, la Biennale 1 et 2 du Mexique, 58 et 60, respectivement. La Biennale internationale d'art de Valparaiso, 1, 2 et 3, donc il y a dû en avoir plusieurs, respectivement en 1973, et 77. Voilà, il y en a eu plusieurs. Les expositions portraits dans les arts plastiques chiliens en 49. Euh, pourquoi tout est mélangé Pourquoi ils n'ont pas mis dans l'ordre chronologique Donc c'est 49, hein, le truc. Rectangle en 50. Hommage aux femmes en 74. Artistes contemporains en 1980. Open Museum en 50. Euh, et Woman in Art en 91 au musée national des beaux-arts du Chili rencontre des peintres chiliens et nord-américains en 61, dessins et gravures en 61, peinture chilienne en 62, dessins au Beaux-Arts école de Beaux-Arts en 69 et groupe de peintres abstraits en 81 au musée d'art contemporain de Santiago entre autres exposition du Haut Chili Donc, Amérique, Amérique et Europe ensuite j'imagine que Amérique, Amérique et Europe c'est euh, un autre titre Exposition, il y a un lien, je sais pas exactement. Non, America Latina. Alors du coup, pourquoi Amérique, Amérique Pourquoi c'est traduit Latina euh, Amérique Ok. Donc en Amérique du Sud et Europe. Ok. Donc on a toutes les dates, ce qui est bien. Euh, la, la page est courte, il y a pas mal de sources, on dirait. Euh, dont des livres sur Génération de 40. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Histoire d'un peinture chienne qui a l'air d'être un livre intéressant. Euh, et du coup, on a la date 1949 pour portrait dans les arts, arts plastiques chiens. Donc euh, moi ça me va. Je ne sais pas si ça vous va. Moi ça me va. On pourrait vérifier un peu plus en détail, mais je pense que là c'est pas mal déjà euh, en traduction de la page euh, officielle. Donc on va faire ça. 49. <rire> Donc 45. Oh oui Je vais dire oui parce que je suis heureux. On va faire de la modification de chronologie. Super Hop euh, On prend tout ça. Jusqu'à 51. On déplace de 1, si c'est possible. Allez Allez ouais, bon Là c'est très bien. Bon, ça l'a décalé vers le bas, j'ai pas compris pourquoi. Normalement, j'ai appuyé sur le bon bouton. On va faire comme si... Euh... On va faire comme si on avait rien vu. Il y aura un petit décalage, ne vous inquiétez pas. Euh, tout est sous contrôle. Pas du tout. Merci, euh, merci de m'aider avec les commandes Parce que c'est vrai que moi je peux pas trop les faire en même temps On me demande beaucoup de choses à gérer Petit cancan D'ailleurs je t'ai fait un shot mais euh, n'hésite pas à, me re à redemander Ou à shototer euh, toi-même hein. euh, je, remarque, je remarque que beaucoup de personnes ont du mal à, à ce shot Mais n'hésitez pas hein. je, je comprends, vous êtes pas sur le stream et tout Mais euh, voilà vous êtes ici, c'est cool. Faites, euh, faites votre show tot. Alors, est-ce qu'on est bon <rire> Isoké, okay. ok. On est bon. 1949. On a mis le nom. Aida On revient sur la sur la, la page. Je pense qu'on est bien. Euh, du coup, Google. Et après, on vérifiera les pages qu'on a ouvertes. J'ai oublié de prendre le nom. On va faire comme si j'avais rien vu. Euh, vous n'avez rien vu non plus. Je n'ai rien vu. Personne n'a rien vu. Regardons les œuvres. Et l'actualité. Euh, ok. Euh, Artistas euh, Visuales Chilen. Donc c'est le Musée national des Beaux-Arts, je pense, du Chili qui a qui arrête pas de, de nous faire des liens directs avec les œuvres. Ce qui est plutôt pas mal, parce que tout à l'heure aussi, on a, eu, euh, on a eu les mêmes liens, en fait. Euh... Là, c'est euh, de la craie. On dirait on dirait un peu de un mélange. Euh... T'aimes bien déjà, dès, dès le début, c'est bien, c'est cool. Celui-là, moi, j'aime bien aussi, le rapport de couleur est cool. Euh, ça a l'air d'être des mouvements de foule. Euh, en, en sujet, en tout cas. C'est un peu... Euh, un peu, comment dire... Euh, bon, c'est très aéré, de toute façon, parce que c'est... Euh, alors, je sais pas si c'est vraiment craie, Fusain ou, euh, ou euh, Huile. Je crois que c'était peut-être Huile, de mémoire. C'est-à-dire le... Euh, comment ça s'appelle... Euh, la Créa Huile, Je sais plus. Oh. Bref, voilà. S'il y avait blur on aurait pu m'aider. Euh, là, il y a... En fait, c'est très aéré. C'est comme s'il y avait plusieurs personnes euh, et qu'on qu perdait le focus euh, sur, euh, sur les... les sur, sur euh, Et le détail sur, sur ces personnes-là. Et donc, on les voit un peu en silhouette euh, ombre. Euh, sur un fond très clair, en général. Ça a l'air d'être un fond papier, tout simplement. C'est pour ça que je parle de craie, justement. Il euh, y a, a d'autres choses. Il y a des aplats de couleurs sur, à l'huile, apparemment, qui est une composition abstraite. Là, on dirait un détail, mais c'est peut-être possible que ce soit même carrément euh, carrément l'œuvre en elle-même. On ne voit pas le, vraiment le contour. Ah, il y, y a du bleu aussi. Donc là, c'est encore des formes abstraites euh, plus, plus précises. Il y, y a des touches un peu qui rappellent le, le ciselage qu'on a vu juste avant. Donc très très rapide en ligne droite. Et après il n'y a plus rien. Donc on n'a pas grand chose à voir, c'est un peu dommage. Je vais peut-être aller voir directement le lien, voir ce qu'il propose. Donc celle-ci, celle-ci on n'a pas vu Peut-être en plus grand c'est mieux. C'est un mur, ça s'appelle Mur 2, en 1962. C'est huile sur toile. Donc, oléo sobre c'est huile sur toile, j'imagine. Ah, voilà, c'est du, du carbone silo, donc du, euh, du crayon, crayon j'imagine, et du pastel sur le papier. Donc, j'étais pas loin. Alors, pastel, c'est la craie à l'huile. Enfin, c'est comme ça que je l'ai appelé. <rire> J'aurais pas dû l'appeler comme ça, je pense. Euh... Donc là, c'est un, un, un deuxième, c'est des sans-titres, euh, les foules, on dirait, ouais, c'est ça. Pour laisser un peu, je pense, le, le mystère, hein, sur euh, ce que ça peut représenter, j'imagine. On dirait vraiment qu'il y a des visages, euh, vu que c'est plus marqué, et euh, même que, euh, que ces visages, ils sont un peu anonymisés, on dirait. Ouais, on dirait même des déplacements, là, pour, pour celui-ci. C'est possible que ce soit une seule personne, au final. Donc là, on a 10 images. Ah, donc c'est un sans titre. C'est aussi du, euh, du crayon et, de lui, et du pastel. Euh... Et là, cette fois-ci, on, on a perdu les, les, les personnages qui ont ressemblent à des suites humaines. Donc là, c'est euh, abstrait. Euh, abstrait. Abstrait, abstrait. J'aime beaucoup les mouvements, j'adore le crayon en plus. Ah, ouais c'est vrai que le, les, les mouvements c'est cool toujours à avoir en œuvre, je trouve. Et du coup celui-ci c'est nuit à la cordière. Euh, bah j'imagine que c'est la cordière des Andes. Euh, et euh, c'est l'huile sur toile. Donc le bleu euh, qu'on parlait qui est un peu ciselé, j'imagine que c'est en référence du coup au rocher. Okidoki. Par contre, la photo fait un peu euh, prison style, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui nous disent 1939 Au salon officiel de l'université de, de... Mais quoi Elle a eu un prix en 39. Du coup, on va devoir décaler. Est-ce qu'on a, a dit 1940... Euh, je sais plus combien. Attendez, je vérifie vite fait. 49, on avait. Ils se sont trompés Je fais la modification en live. Je vous montre. Et je vais laisser 49, mais je vais laisser vide. Et euh, 39, du coup. Heureusement qu'il y a le musée des... national des beaux-arts, j'ai l'impression qu'il est le plus précis. Et, ah bah c'est la même, enfin c'est plus ou moins la même date que Pablita euh, Velarde. Donc c'est possible qu'on l'ait trouvé grâce à Pablita Velarde. C'est possible là. Et donc je vais vous les, euh, relire du coup ce que j'ai lu en, en espagnol. Hop. Donc euh, mention honorable. Ah non mais c'est le mention honorable. Ah du coup ça devrait être bon 1949. Je crois que c'est une mention honorable au salon officiel de l'université. Non mais ça c'est euh, du coup c'est un diplôme, attendez. Euh, son, oui, donc ça, elle a eu un prix de peinture au premier salon de... Ah, mais non, c'est 39, si, c'est bon. Premier salon des, euh, des alumnos, donc euh, ça doit être euh, les lumières de l'école des beaux-arts. À l'université de Chili. Donc c'est un salon. Alumnos, j'imagine que c'est ça, c'est euh, lumière, entre guillemets. Ok. Bon, du coup, on trouve mieux euh, sur... Euh, le... bah, après, c'est logique, hein, c'est le musée national des beaux-arts de... de, Beaux -Arts de... Des artistes visuels chiens. Donc, euh, voilà. C'est... Euh, c'est normal. D'ailleurs, le... Je pense que c'est bon. On va vérifier, du coup, les artistes que nous avons ouverts. Euh, en page Wikipédia. On revient vite fait. Hop, sur le Eud. Alors, Israëlla Roa. Merci, 12 bis éminemment peintre. Euh... Il me semble que c'est un homme. Salut Wing Bell Tu es fashionably late, oui bah t'inquiète. Hein. Euh, Nibbler n'est pas là pour le moment. Euh, dû à la fatigue, peut-être la semaine prochaine. Euh, et moi, je ne serai pas là dimanche d'ailleurs. Donc euh, notre, notre suite de tunique, ça sera dimanche prochain normalement. Donc si je croise les doigts. Voilà. Ah, C'est vrai que là, ça va être compliqué pour moi de savoir... Euh... par la page, parce que la langue va pas m'aider. Mais je pense qu'Israël, c'est un, un, euh, un, un prénom masculin en général. Ouais, c'est ça. Euh, donc, Chimena euh, Christie, Lucia Chimena Christie Moreno est une peintre chilienne. Donc ça, c'est un onglet à rajouter dans Chronologie des Futurs. Euh, la page de euh, Elena, bon, apparemment, n'existe pas. Ah bon Bah, pourquoi euh, Je n'ai pas envie que tu montres ma mon, mon IP à tout le monde, s'il te plaît. Merci, respecte-moi. Au revoir. Euh, Olga Morel est une peintre chienne qui s'est essayée à la fois l'expressionniste et à l'art abstraite donc c'est euh, une peintre d'art visuel ça rentre tout à fait dans nos cordes je, je, je te shot-out avec le nouveau Twitch chat Uop voilà Raving et bien sûr la prod euh, la prod de ce je, je n'ai pas dit mais euh, j'ai rajouté le truc de Utip en bas euh, C'est la prod. Euh, merci euh, merci euh, de, de toute cette monnaie, hein, comme on dit. Euh, Olga Morel, du coup, je l'ai rajouté, je crois. Hein. Je ne je, je me rappelle plus. Je, je l'ai fait. Dites-moi hein, si je fais des bêtises. Je, on va vérifier vite fait. Aussi, la, la taille de ce chronologie future. hop Oh là là là là là. là. Oui, je l'ai rajouté. On est à combien hein S'il vous plaît. 74, oh, on en a fait beaucoup moins que d'habitude Oui, Mathilde Pérez, du coup, euh, on vient de l'ouvrir aussi. C'est un peintre chilien, Mathilde Pérez, qui sera là, professeur attaché au groupe des 5. Alors là, il nous dit que c'est un peintre. Ok, on va vérifier. Oui, dur, dur aujourd'hui. Mais euh, repose-toi, hein, Nibbler. T'es pas obligé de rester avec nous hein, si t'es trop fatigué. Ne t'inquiète pas. Apparemment, Mathilde Pérez. Ah oui, non, mais c'est vrai que là, ça va être compliqué. J'aurais dû prendre tout, le nom. Je sais pas pourquoi j'ai eu euh, l'idée de me dire, Mathilde Pérez. il euh, n'y a qu'une personne qui s'appelle comme ça. Hein. serdad faut que je prenne. Hop. Je reviens. Euh... En, a... en arrière... Mais non, j'ai copié. Cerdad, c'est. Mathilde Perez. Bah si, la version anglaise, en plus. Bon, bah c'est bon. Mathilde Perez. Je, je sais pas pourquoi on n'a pas les photos quand c'est la version traduite. peut nous aider, quand même. Moi, je suis crevé avec un moral vacillant. Euh, bon courage, du coup. Soutien. Euh... Propose une mise en commun de, de, for de force et de soutien. Oui, oui, et de soutien. Alors, la soutine, c'est comme, euh, comme la poutine, mais avec euh, plus de cœur dans le dos. Et du coup, on continue. Anna Cortés. C'est ça, hein, C'était Anna Cortés Je ne sais plus qui j'ai ouvert tout à l'heure. Attendez, on va revérifier dans... pendant que vous êtes en train de discuter, d'envoyer du soutien dans ce chat... C'est bientôt vendredi soir, c'est ça qu'il faut se dire. Oui, c'est exactement ça. Hop. Euh... Ah, ils ont traduit loose de Viana par lumière de Viana, Mais quel enfer. Oui, Anna, Anna Cortez c'était ça, c'était la suite. Ok. Okidoki. Alors, je mets à jour euh, le Frama. Ah oui, attendez, parce que je vais mettre d'abord à jour le... le... Faut que j'écrive beaucoup, quand même, hein, pour envoyer un tweet. Euh, et patiente, juste quelques minutes que je t'envoie des cœurs, euh, une belle aussi, en échange. Euh... Juste deux minutes que je fasse... Ah oui, c'est vrai, c'est du côté espagnol, on dirait qu'il n'y a pas les, Il y a pas les... les anglais. Euh... Pic, pic, pic. Bon le tweet est envoyé. Je récupère quand même un, un bout du truc hop, pour mettre à jour 12 bis. Voilà, le tweet est envoyé, 12 bis c'est bientôt prêt. Si c'est possible de me faire euh, plus rapidement que ça, c'est mieux. Voilà, 12 bis est prêt. Euh, je vais mettre tout de suite la description. Hop, c'est bon. Euh, il manque quelque chose, il manque quelque chose, j'ai l'impression. Le Frama, oui, c'est ça, c'est le Frama, il manque le Frama. Donc, euh, Raving Bell d'abord, voilà. Raving Bell, la réponse, comment on fait la réponse Track User Non, c'est pas ça, faut pas traquer les gens. Euh, hop. La réponse pour Raving Bell, bim, bim, bim, des cœurs. Que je, faut, faut pas que j'oublie les choses. Ou série Tirlam m'a recommandé pour aider à purger, je prends. Ah, ça, tu... Alors là, tu, tu viens me donner un truc à garder en plus en tête. Ouh là là. Je, je, je, pense, je pense que j'en ai. En plus, j'aime bien euh, trouver des, des, films par, euh, des films ou des séries par, euh, par thème. Parce que je trouve que les catégories euh, proposées là, dans les trucs de distribution en général, c'est vraiment nul. Alors que là, euh, c'est très spécifique, c'est bien. Euh, du coup, je vais chercher en tête. Hop, ça c'est bon. Et le frama du coup que j'ai oublié. Pride. Ah ouais. Ah oui, il y avait. Euh... Pride, c'est sur quoi C'est quoi déjà le, le pitch C'est sur le, la première Pride, c'est ça ou pas Parce que moi j'avais vu Sto euh, pas Sto euh, comment ça pas Stonewall euh, comment s'appelle Paston comment euh, s'appelle avec euh, avec Hulk, comment il s'appelle Mark Ruffalo, euh, sur, euh, sur tout, tout le scandale d'État euh, et euh, le scandale en général en fait tout simplement sur l'arrivée du Sida aux États-Unis et la manière dont l'État a, a, a, s'est tué et, euh, et le, le combat euh, social qu'il y a eu dessus euh, pour, que, pour reconnaître ça en tant que maladie euh, et se protéger euh, pour les, gr les, les grèves de, de, des mineurs, ah, ok. Et euh, bon après, c'est tir l'arme dans la tristesse quand même. Hein. Je me tâte à re, re, re, re, regarder un film Bollywoodien que je kiffe. Au Pays de Galles, ah tu précises, oui. oui, ah oui, du coup, je l'ai pas vu celui-là. Je ne m'en rappelle plus du nom, je crois que c'est un truc du genre l'histoire du cœur ou... Euh... Ah, je sais plus, bon, j'essaierai de me rappeler là pendant que je lis. Anna Cortés, donc euh, plus connue sous le nom de, euh, donc anna Emma del Rosario Cortés Julian, plus connue sous le nom d'Anna Cortés, 24 août 1895, 5 janvier 1998, était une peintre chilienne appartenant à la génération de 1928 et au groupe Montparnasse. Elle a remporté le prix national d'art en 1974, étant le premier peintre à obtenir le prix. Bien, euh, qu'elle soit née à San du Chili, sa mère est en Française, elle passe, euh, elle passe une grande partie de son enfance à Paris, en 1920 déjà dans son pays natal, elle entre alors, à l'école des beaux-arts, euh, où, où elle a commencé, attendez, où elle a commencé, comme professeur, euh, où elle a comme, où elle a comme professeur plutôt Euh, comme professeur, Juan Francisco González, et donc ouais, encore le même Juan Francisco González qu'on a vu dans d'autres pages Wikipédia aujourd'hui. Euh, Ricardo Rich Richon Brunet, donc ça doit être la même, euh, la même époque en fait, euh, encore. Euh, cinq ans plus tard, il se rend à Paris pour étudier à l'Académie de la Grande Chaumière, recevant les enseignements du peintre français André Lhôte. Cortés a passé trois ans en Europe, visitant des musées dans des pays comme l'Italie, la Belgique, la France et l'Espagne. Pendant ce temps, elle a également rencontré l'école de Paris, un mouvement qui l'a inspiré à opter pour un style abstrait dans son travail. En 1927, il expose au salon d'automne à Paris. Donc on a la première date, euh, on dirait. Donc Cortés est retourné au Chili en 1928 et a rejoint l'école des beaux-arts, étant le la première femme euh, enseignante de l'école. La même année, il expose au salon de, officiel des arts plastiques avec d'autres artistes formés en Europe. Les tendances innovantes présentes dans les œuvres ont fait de l'exposition une étape importante dans l'histoire de l'art chilien. Deux ans plus tard, elle rejoint l'école des arts appliqués de l'université du Chili en tant que professeur. Cortés est également chargé de créer la bibliothèque de l'école des beaux-arts. En 1974, elle a remporté le prix national d'art chilien, étant le premier peintre à obtenir le prix. Ce tas charge je finis ma description de film ici, promis, lol, <rire> en plusieurs messages, tu sais. Mais c'est vraiment bien et bon exemple de mobilisation intersectionnelle. Ah, je l'ai pas vu, ouais. 2 h 51 d'ascenseur émotionnel. Ah oui, ça c'était pour 3 idiots, j'imagine. Ok. Euh, donc, du coup, on a la première date directe, 1927. Hein, pour le salon d'automne à Paris. Mais est-ce qu'on a quelque chose de plus précis le Prix National Chilien d'Art en mention peinture, euh, en 1974 donc un peu plus tôt s'il vous plaît. 28 première médaille des arts décoratifs, salon officiel des arts plastiques à Santiago. En 37, première médaille salon officiel des arts plastiques à Santiago. Prix du salon d'été à Vina del Mar. Euh, en 39, première médaille peinture salon officiel des arts, des arts, des arts plastiques. Bref, 41-42. Euh, prix spécial Hermina. Bon, je ne vais pas dire tous les prix hein, parce que voilà, vous avez compris. Euh, beaucoup beaucoup de prix pour Anna Cortés. Euh, 1927, pour nous... Et... Hop Presque 100 ans, hein. C'est beau, hein. 100 ans de vie, il faut le faire, quoi. Bon. J'en reviens en EUD. Et... Je vais... Euh, J'ai enlevé le truc... Ok. 1927, on va dire. On est d'accord 1972 la date Ok. Où c'est le film Ah non, c'est pour me tromper. Pour me tromper, je croyais que c'était la date du film. Je sais séparer les choses quand même, Raving Bell, hein. j'ai... Bon c'est 1972, euh, Raving Bell avait raison. <rire> j'ai pas envie, là on a plus de place là, sur, euh, sur ce passage là. Comment ça se fait qu'on a pas 27 Oh là là, là oh là là là, oh là là, rien ne va. Euh, 27, c'est là. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, on est à la fin de la page. Qui fait quand même un bon 3 mètres de, de, de l'argent, je précise. En fait, on n'imagine pas, mais la, le, le papier, enfin la, le, le format du fichier est énorme. Euh, c'est pour ça que j'avais demandé euh, aux personnes du chat de, de Petit Cancan euh, combien faisait euh, un traceur pour pouvoir euh, imprimer cette, cette, cette, cette. Bon, allez, euh, c'est bon, il n'y a, a pas ni blanc, on va, on va faire des collages. On va faire comme si rien ne se passait pour savoir si on pouvait imprimer cette, cette frise. Mais attendez, mais c'est strident en fait, euh, le truc de No Man's Sky. Excuse-moi, mais. Euh... J'aime bien la musique, hein, mais quand même. Je sens ça, ça crie dans les oreilles. Quoi Et euh... Non, mais il a rien qui se passe, Nibbler. Euh, tu n'as rien vu. Attendez, je vais mettre autre chose. Un truc euh, sympa. Comme ça, je vais pouvoir réécouter ma musique que j'aime bien. T'entends Ah bon Je suis pas du tout en train de. Mais arrête le chat, s'il te plaît, tu fais trop de bruit. Je suis, en train... je suis pas du tout en train de casser la, la frise. Parce que j'ai la flemme de bouger les trucs. Hein. C'est pas du tout ce que vous croyez. Euh, C'est totalement faux. Manque de respect au vieux france. <rire> Remboursé. <rire> euh... Il n'y a pas eu de manque de respect. Je... C'est un manque de respect envers moi. Hein. C'est mon propre trigger à moi hein, de. Euh... De pas mettre tout euh, euh, à, à la bonne hauteur, euh, séparé avec des bons espaces et tout, hein. c'est... Je sais pas si vous, vous avez le même problème que moi. Je <rire> sais d'ailleurs si c'est un problème, d'ailleurs. Mais euh... mais voilà, quoi. Regardez, regardez, j'ai corrigé. J'ai corrigé, j'ai corrigé, euh, s'il vous plaît. Me, me demandez pas de rembourser, je peux pas. <rire> euh, J'aime bien, mais moi, wow, te voir bosser dessus. Ah bon Ah bah, donc du coup, du coup, c'est bien ces rations. Donc on est, on est, on est. Je suis pas seul. Oublie pas de changer l'année. C'est vrai. Merci Rémy Bell. Et euh, faut pas que j'oublie aussi. Euh, N'hésitez pas hein, à faire à faire en sorte que vous fassiez le stream à ma place. Hein. Je suis pour. <rire> je suis pour aussi. Et bien sûr, je, je sebrai hein, histoire de bien, <rire> <rire> histoire de bien faire les choses. Euh... OK, bon, on a, on a fait ça. Hein. Mais Nina. Tu es censé me remplacer, tu fais que du bruit, j'ai l'impression que tu es vraiment moi dans ce stream. Mais euh, oui. Mais je me retourne, tu fais du bruit. Franchement euh On peut pas faire confiance aux personnes qui sont assis du côté du clavier, hein, je trouve. Hein. <rire> Euh... Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. C'est bon, on va regarder les œuvres, c'est ça. Je trouve que la musique de Dandara est vachement bien quand même. Je, je cherche toujours les, les bruits de menuing de, de Dandara si vous avez euh, les bruits de, de bambou parce que je pense que c'est du bambou euh, ou les xylophones en bambou là. Pour, pour faire des notifications, en fait, parce que moi, j'ai je, je, pas de son de notification pour les follow et, et compagnie, donc... Ah oui C'est ça ton animé C'est quand tu rages. Beaucoup utilisé, j'imagine, euh, pour les streams de, euh, des anciens. Alors, un portrait d'une femme qui fait euh, du tricot. C'est très euh, aéré, enfin j'arrête, faut que j'arrête d'utiliser aéré, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec ça. Oui, bon là t'es en train de te mettre derrière mon dos et t'es en train de te faire des griffes. Comment t'expliquer le chat que tu... Non mais... Espe... Essaye de, de respecter le stream un petit peu. Je comprends que j'ai pris ta place. Donc euh, le chat est toujours sous colorette. Et en plus se pointe pour pouvoir faire du bruit près du micro, euh, c'est compliqué. J'ai un bal à fond si tu as besoin d'enregistrement. Ah, euh... J'ai pas de... C'est vrai. Mais j'ai pas ce jeu du Du, coup, du jeu... Euh, le bal à fond, c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais je sais pas, je sais pas si c'est vraiment du bal à fond parce que c'est... Euh, c'est sans doute euh, quelqu'un d'Amérique euh, du Sud qui a fait le son d'Andara parce que c'est... Le jeu, il vient d'une... Euh, d'une boîte de prod de là-bas. Euh... Je disais bambou d'ailleurs, parce que j'ai imaginé des bambous quand j'entends le bruit, mais c'est possible que ce soit pas du tout ça. Euh, je suis pas du tout musicien. Euh, Anna Cortès, donc du coup on est toujours sur les œuvres là ça a l'air d'être une baie. Et je disais pas aéré, et que ça faisait très euh, sfumato, donc un peu euh, fumé quoi, en, en style de peinture. <rire> peinture. C'est vrai qu'elle est bien plus sympa en animé, elle fait vraiment rage. Et là, on voit pas bien, mais c'est une scène de marché. Euh, je suis désolé, on va peut-être aller voir du côté du NBA euh, tout à l'heure. Voilà, elle est là. Le NBA est ici. Hop, une nature morte en plus. Euh, bah, ça ressemble un peu aux natures mortes qu'on avait vues euh, d'ailleurs de juste avant. Alors là, c'est très euh, en ensoleillé euh, comme co style de couleur. Il y a des aplats de, euh, aussi pour bien symboliser les, les fleurs. Une scène de Marshall... J'ai pas compris. Est-ce qu'on peut cliquer sur une de vos œuvres euh, Voilà, merci, Anna Cortés. Six mots. Alors, six mots, je pourrais pas traduire. Euh, mais on dirait des... Euh, C'est un, un travail abstrait. C'est huile sur toile. Georges Marshall, quoi Je comprends pas. Euh, numéro 10... Donc là, c'est encore des verticales euh, très, très abstraites, euh, avec plusieurs couleurs, on dirait une sorte de ville. Alors, une grande ville, donc du coup j'ai... Oui, c'est ça, ça s'appelle Sudadesse, donc ça doit être une grande ville, avec des gratte ciel on dirait. Peut-être pas des gratte-ciels, parce qu'on dirait des tours... Marchais, mais pas Marchais... Ah oui, Georges Marchais, oh, je comprends. Oui, je comprends encore moins. Euh, huile sur toile euh, Andamios del Suené euh, oh, C'est Alon euh, Alon euh, Suené Je sais plus Oh je l'avais en tête sans plus Sueno je connais Bref euh, Très abstrait très, con, très, très début constructivisme en fait C'est euh, des aplats de couleurs euh, Un peu dans le même style Et on dirait que c'est une touche Qui a, qui a été apprise en groupe du coup Parce que c'est les Il y a encore les diagonales euh, alors, est-ce que c'est en groupe ou est-ce que c'est en transmission culturelle Excuse-moi, euh, tu es une collerette, tu peux pas te passer comme ça devant le micro et taper le micro. Euh, donc du coup, je... Et donc je disais très constructiviste dans le style parce que les couleurs sont très limitées et ça fait très rappel euh, au constructivisme. Euh, ouais, ou à la, ou la, début de, de, enfin, la fin de l'art abstrait du coup. Euh. Enfin, la fin de l'art arrive très d'ailleurs, c'est en plein milieu d'ailleurs, je sais même plus. Faut que je me rappelle de mes histoires de de, de l'art, ça fait longtemps. Composition, là la composition on dirait plusieurs paysages. Euh, toujours très abstrait, enfin très abstrait, c'est très flou. Plus qu'abstrait. C'est qu'on se structure, c'est <rire> Waouh! <rire> Et là, il y a une scène de... il y a une scène qu'on pourrait avoir d'atelier, mais on n'arrive pas à le voir. J'arrive pas à cliquer... Ah si, ça y est. Une scène d'atelier à la Grande Chaumière, du coup. En France, en 1926. Donc là, c'était une scène d'atelier de nu. Alors voilà, une jeune... une jeune Nina Ternedos, donc je ne sais pas trop. Euh, huile sur toile, donc ça c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Ah, euh, attendez, on passe euh, tableau. Ça s'appelle. J'imagine que c'est un tableau. Dans une trappe venant de s'ouvrir dans le sol et disparaître dans les ténèbres. Waouh. Un modèle. Donc là c'est, euh, on, on perd un peu les, la définition aussi de, de, du corps de, de, du modèle. Dans le fond. Euh, les fleurs. Des fleurs encore. Donc là, c'est encore un peu des aplats euh, de, liés aux couleurs pour pouvoir qu'on comprenne que c'est des fleurs. On voit bien aussi les, les tiges. Le marché, qu'on n'arrivait pas à voir tout à l'heure, mais qui est un peu... Euh, un peu plus détaillé, d'ailleurs, que l'ensemble des, des œuvres qu'on a vues. Donc ça a l'air d'être un jeune tableau, c'est-à-dire dans le sens où... Euh, où euh, comparé à son travail d'art abstrait, c'est totalement différent. Un modèle, j'ai vu qu'un une peinture moi. un peu les deux. Euh, Talcahuano, Donc ça, c'est la baie qu'on a vue aussi en dessin tout à l'heure. Enfin, en dessin. En aquarelle, j'avais l'impression. Là, c'est huile sur toile. Donc, c'est des bateaux. Le parc forestal. Donc ça, le parc forestier, on l'a vu tout à l'heure. On en a entendu parler aussi dans une autre page. Donc, c'est marrant. On on trouve on, on tombe sur, souvent sur les mêmes thèmes et les mêmes sujets. Nature morte. Euh, nature morte encore. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les nature-mortes à part les différents objets, parce que c'est des rapports très culturels, en fait. Les différents objets des nature-mortes, c'est ça. Donc là, par exemple, on le voit bien. On voit mieux, même. On comprend mieux euh, peut-être les rapports culturels qui a des différences. Euh, parce que c'est, euh, n'oublions pas, quand même... Euh, euh, très influencé aussi euh, par... Euh, bah ben là, par le par l'esthétique de Paris, hein, donc euh, aussi des, des, des outils culturels par exemple Donc, euh, euh, voilà. Parce qu'il me semble que la grande chaumière, c'est à Paris, hein, on est d'accord <rire> On l'a vu tout à l'heure. C'est un peu la blague. Bon, j'enlève pas les favoris, mais n'oubliez pas, il hein, faut que j'enlève les favoris. Hein. Aussi de, de, de, de cette... De, de, de, pour pas refaire les mêmes choses à chaque fois. Alors, euh, Luz de Vienna. Donc, alors, Luz de Vienna, qui a été traduit par Lumière de Vienna. Donc, ça, c'est compliqué. On va juste prendre le, la page en espagnol pour pouvoir mettre à jour. Merci, le chat de partir. Je suis très heureux que tu sois euh, enfui. Euh, hop. Hop. Okay. Enlever les favoris, tu vas te raser encore <rire> Alors euh, Oui et non. Je pense que, que c'est nécessaire euh, vu la chaleur en son moment. Enfin moi je supporte pas l'achat, donc euh, voilà. Je sais pas, euh, j'en ai, ai besoin. Alors, c'est mis à jour sur, euh, euh, sur le Twitter. Je vais mettre vite fait la description. Dans la description, je la mettrai à la fin, mais je prépare déjà, c'est déjà mieux. Hop, comme ça au moins c'est fait, j'aurais juste appuyé sur Entrée. Euh, et du coup, ça sera mis à jour sur Frama aussi d'ici peu. On rappelle les liens. Les liens, ouais, merci, oui, merci. Comme ça, c'est une... le bon moment, merci. <rire> et euh, Frama, c'est bon. Ok, euh, je pense qu'on est bon. Ah, mais j'avais oublié, mais c'est pour ça que ça prend du temps, mais en fait, j'ai mon automote de l'autre côté, euh, ok, voilà. J'ai fermé Twitch. Il avait pas de double. Oh, il la musique que je préfère. Attendez. Je monter un peu le son. <coughs> je mets à jour euh, st euh, Streamerbot donc euh, 12 bis, 2 minutes. C'est parti. Je baisse le son. C'est parti. Alors, loose des Viennes, des Vianna, Donc, à chaque fois qu'il y a lumière, il ne faut que pas que j'oublie de dire loose de Viana. C'est compliqué. Tu sais que les musiques de Dandara sont dans ma playlist depuis que tu m'y avais fait jouer. Mais non, mais c'est génial. Je, je suis désolé, je suis archi d'accord avec toi, Raving Bell, sur le coup. Euh, la, la playlist est géniale. Euh, dans les jeux que je joue, il euh, y a très peu de sons que j'adore, et je crois que Dandara, c'est vraiment un coup de cœur. C'est même à cause de Dandara que j'ai repris des sons de jeu, d'ailleurs. Il me semble. Parce que Dandara, on l'a écouté plein de fois euh, dans Chrono. Euh, du coup, je vous mets euh, le point d'exclamation artiste. Luz Viana. C'est parti. Donc, est né en... Le... 25 décembre à euh, Santiago en 1894, et décédée à Santiago de Chile en 95 Elle est mieux connue, donc euh, Marta villanueva euh, Cardenas, euh, donc mieux connue sous Luz de Vienna. Elle était euh, une écrivaine et peintre chilienne. Euh, elle a fait, il a fait ses, ses débuts avec son livre « La lune blanche ne sert pas » en 1945, avec lequel il a remporté le prix Athéna de l'université de, de Conception. De Conception Elle fait partie d'un groupe d'écrivains attachés à l'école subjectiviste, présente non seulement dans la littérature féminine chilienne, mais aussi dans les romans contemporains écrits par des femmes dans le domaine de la peinture. Il est inclus dans le groupe Montparnasse, encore une fois. Donc le groupe Montparnasse, je pense que ça, ça a fait notre journée. Hein. Son mari était Alfonso Buen euh, Boulness Calvo. Historien, essayiste et diplomate chilien. Avec Maria, Carolina, euh, Jill. Ah, je n'ai pas vérifié euh, son nom dans, euh, dans le Frama, d'ailleurs. Je vais vérifier ça tout de suite. Louis de Vienne parce que c'est possible qu'on l'ait faite. Je vais vérifier ça tout de suite, voilà. hâte de mettre en pause le chat, là, On en, en mis-clic. Non, c'est bon. Et on continue. Avec Maria euh, Carolina euh, Gill, son œuvre littéraire est considérée comme s'étant éloignée des cadres traditionnels du roman féminin chilien, où prévalait la, le costumbrismo et la trivalité. Euh, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est le costumbrismo. Ça, ça, ça s'écrit comme, comme costume et brismo, après. Avec un S à la place de CE, si vous pensez à bris. Euh, particulièrement avec la publication de la Casa Mira Almar en 1948. Les euh, chercheuses Patricia Pobleté... Ah hein chercheuse, Est-ce que ce serait pas notre Aida Pobleté de tout à l'heure Est-ce que ça ce serait pas sa soeur ou euh, son... Sa compagnonne... Attendez, c'est où Artiste Cortés. Est-ce que c'était Patricia de tout à l'heure Mais c'était pas Aida Je sais plus où c'est. Où est oui, 12 bis 12 bis a donné toutes les informations et je trouve fu. Anna C'était juste au-dessus je crois. Euh... Aïda Pobleté aussi, j'avais raison, j'avais raison. Voilà, donc Aïda Pobleté et donc Patricia Pobleté et Carla Riviera la classe comme une représentante du féminisme aristocratique subversif. qu'est-ce que ça veut dire <rire> Je ne sais pas. Euh, féminisme aristocratique, et en, en espagnol, c'est feminismo aristocratico subversivo, donc c'est traduit tel quel, euh, avec des traits de la littérature d'avant-garde qui a été conçue au Chili et en, en Hispano-Amérique. En peinture, il vit à Paris où il étudie au Grand euh, Chaumière, donc à l'atelier la, de la Grande Chaumière, et l'atelier d'André Lhôte, encore une fois. Selon Ricardo Bindis, dans Peinture Chilienne, 200 ans, Éveil Maître, Avant-Garde, je crois qu'on en avait déjà parlé de ce livre, il a l'air vachement bien. Euh... Enfin, il a l'air vachement bien, il y a du monde en tout cas qui, est, qui, est, qui, est, qui en fait partie, euh, ou qui sont les sujets de, de ce livre. C'est nu, fantomatique et planimétriquement, planimétriquement, ça se dit ça c'est sur un plan et J'imagine. Planimétriquement exécuté. S'évanouissent dans ce fané qui évite les coupures retentissantes. C'est un art qui a ressenti l'appel de l'abstraction. Mais qui ne s'est jamais dispensé d'une représentation bien étudiée. Merci. La critique d'être très clair. Je n'ai rien compris. Littérature. La lune, la lune blanche ne marche pas. Frénésie. Euh, en 49, donc ça c'était, la, la Lune Blanche ne marche pas, c'était en 1945, euh, Frénésie en 49, La Maison de données sur la mer en 48, L'Avocat Jacobo en 54, et en peinture, Exposition Individuelle en 64. Voilà, nous, pour nous c'était bon. Euh, bonne page, Wikipédia. Et sinon, encore mieux, Institut d'art contemporain de Lima à, au Pérou en 57. Et là, on a notre date <rire> officielle de début celle de l'université hein, du Chili en 58, donc 57, c'est le plus tôt. Institut d'art contemporain Arequipa à, au Pérou. Maison de la culture du ministère de l'éducation à, à Santiago de Chile. Euh, London, London Room à l'université de Conception à Conception au Chili. 50 ans du groupe Montparnasse. Euh, bah, ça, on, en fait, on a fait tout, toutes les personnes du groupe ah, euh, Oui, j'ai dit qu'il y avait un lien euh, euh, parisien. Bah voilà, euh, bien entendu, mon cerveau, tout ça est déjà lié avec. Euh, ces pages Wikipédia. Euh, je crois que 64 c'est bien. Il hein n'y bon, avait pas trop de dates autres euh, que la littérature dans son dans Wikipédia par contre. Donc voilà, 64 en, en peinture, 50, 57 plutôt, c'est mieux. Pour Lous de Vienna. Et après on va regarder ses œuvres. Alors d'abord je mets sur la page Wikipédia, s'il vous plaît. sur la page Wikipédia, sur le sur la chronologie. On va repasser en.. En node, voilà. Ah, on perd des.. On perd des frames. On perd des frames, bonjour Et, euh, Voilà. Ça marche. Euh, et ensuite, Windows, pour changer en la forme. Et hop. Et nous sommes partis pour 1957, je crois. <rire> c'était pas 64, c'était 57, de mémoire. Avec Myriam Shapiro. Je vérifie parce que... Je... Oubliez <rire> en quelques secondes euh, à cause de mes bêtises avec obs 57 j'avais raison super <rire> on dirait on dirait moi qui joue à tunique je, je, je me perds très vite hop mais je, je crois que je vais arrêter de jouer à des jeux compliqués hein. D'ailleurs cet été, je sais pas si on va... du coup euh, on, on, on, on s'est rencontré avec Raving Bell euh, sur un sujet qui était très important, qui était euh, qui était euh, sur le, le personnage de Ness. Et, euh, et du coup, ma, mon, mon, ma mauvaise compréhension de d'où venait le personnage de Ness. Donc on, on va sans doute continuer ce jeu-là hein, si on joue à cet été. Si on joue cet été déjà, parce que déjà, euh, je sais pas comment on va se passer l'été. On verra. Si, si on peut stream, déjà... Euh, pareil pour chronologie, on verra euh, la suite. Parce que ça, ça devient fatigant aussi, donc on va voir euh, si on peut. Je pourrais pas dire ex explicitement quand. Parce que là, par exemple, en fait, euh, on va repasser, en a un stream euh, en juin. Hein. Je me rappelle pas qu'on se soit rencontré. Non mais voilà, sur les chats Twitch, tu vois, on se rencontre euh, in, in real life euh, euh, sur Twitch, t'as vu <rire> euh... Ouais, je me rappelle plus du. comment s'appelle le, le, le, le jeu d'ailleurs. De mémoire, j'ai un trou. Pour éviter de me tromper en plus, parce que je me trompais déjà avant. Euh. Je pense que c'est bon pour, euh, pour l'us de Vienna. Alors, Maria Caroline Gill, on vient d'ouvrir, c'est une écrivaine chienne, donc... Un, comme une femme controversée à la fois pour sa littérature et pour avoir été la protagoniste de l'un des crimes les plus connus de l'époque. consommé. On consomme des crimes ma maintenant Oui, oui, on va garder la pêche pour In Real Life, you know. Uh, because uh, that's... Uh, that's we need to... Uh, we need to... Uh, we need to. On verra, on verra comment ça se déroule. Euh... Surtout. Consumer. Consommer. On, on consomme des crimes, c'est très intéressant. Ah oui, c'est parce que c'est peut-être un, un, un, un meurtre, de passion, comme on appelle, passionnel. Mais c'est pas forcément passionnel. Ok. Bon, alors du coup, euh, Mara, Caroline, Jill, euh, c'est une écrivaine, donc on va la mettre en, en écrivaine, euh, par contre. Et euh, Henriette Petit. Ensuite. Alors, juste trois secondes, histoire que je puisse me ranger, euh, Maria. En... En écrivaine, il faut que je me déplace. Pourquoi j'ai zoomé Excusez-moi, hein. <rire> je vais dézoomer. C'est bientôt la saison en plus. Pour la pêche Oui, vrai, je sais pas quand c'est, mais... Il paraît que c'est bien. Il n'y a pas eu déjà des pêches dans les, dans les... Dans les marchés Récemment Je sais plus, moi. Dans les schémas Hop, hop... Euh... Oh mais ça se trouve euh... <rire> je, On en parlera plus tard Mais ouais je serais, moi je serais un peu motivé à jouer un jeu comme ça en fait Parce que là le truc c'est que Tunic m'a vraiment tué tous mes neurones Alors que j'essayais de, de, déjà de fuir Euh de, euh, de la complexité des jeux et euh, et du temps que ça me prend en plus parce que euh, moi je, je fatigue en fait au bout d'un moment je crois hein. et, euh, et je crois que Tunic m'a vraiment sué bon alors voilà Henriette Petit je prépare tout pour Henriette Petit et après on est... on, on est y part hein. on est parti euh, en bon français Alors, faut que j'aille chercher son lien. J'ai oublié. Hop. On est toujours en espagnol. Donc, toujours au Chili. J'ai mis à jour hein, le... 12 bis, normalement vous l'avez ok euh, j'ai mis à jour le frama si vous voulez aller chercher allez oh. il me stresse le frama des fois en même temps c'est un traitement de texte donc euh, voilà et de toute façon on va s'arrêter là hein, parce qu'après Henriette c'est fini. Je crois que j'ai mis.. On est déjà 5 artiste là Attends. Ines Puyo, oui. Aida Pobleté, oui. Troisième artiste, attends. 1, 2, 3. Anaf Cortez. Ah, oui ah oui Ah oui, ah oui, ah oui Mais c'est la cinquième artiste Comment, comment je, je ne compte plus Je ne compte plus, on m'arrête pas Est-ce qu'on va faire huit artistes euh, vu que Nibler n'est pas là euh, Venez Avec cette musique Entraînante de Dandara <rires> Va-t-on s'arrêter à 6 heures du matin <rires> Je n'en suis pas capable hein. euh... Voilà au bout de deux heures, je suis, je suis déjà fatigué. Hein. Imaginez. Mon, euh, mon, mon esprit en stream s'arrête. Je partirais bien avant, j'annonce. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Oh on aura fait une artiste en plus, ce qui est beau. Quand même. Ok. Euh, non mais en fait, c'est juste qu'en stream, en, en fait, il y a des... J'ai remarqué que que quand je suis perdu à une recherche, je... tu vois, comme dans Tunique, hein, en ce moment je suis perdu à cause de ça, ça me prend énormément de temps, pour rien. Salut les Lizard, Comment vas-tu On voit des queues. Attends. Euh... Ouais, alors du coup, quand je suis perdu sur Tunique, oui, c'est... Je passe vite fait, je vais faire coucou avant d'aller dormir. Eh bien, bon, bonne nuit, merci d'être passé. Euh, normalement, on est censé être deux, mais tu, comme tu peux voir, euh, Nibbler est, est, est fatigué aujourd'hui. Mais merci d'être passé, et je t'envoie des cœurs de, no, de nos parts. Euh, parce qu'on en a plusieurs, Avec <rire> j'en partage un peu avec Nibbler, du coup. Voilà, je t'envoie des cœurs. Merci d'être passé. Euh... Que dire de plus Oui, euh, ce que je disais, c'est oui, sur Twitch, je me perds à cause de la recherche. Si euh, je ne cherchais pas, je me perdrais pas. Et on ferait pas des, des streams de 6 heures. Euh, je l'ai bien mis à jour. Voyez, hein. oh, petit. Oui, en effet, c'est bon. Ok, eh bien, je pense qu'on est bon. <rire> Merci. Je prends. Alors. On est bon, on est bon, on est bon. Je repasse de ce côté-là. Des cocos pour tout. Merci pour tout. Euh, ça marche. Donc, en, bah, cette façon, c'est la dernière en fait. On, a, on en fait une de trop aujourd'hui. On va faire Henriette Petit. Donc, l'artiste la, la, euh, est dans le chat. C'est une artiste chilienne pour la cinquième fois, du coup. Euh, sans doute qu'il y a du. Dû... On va on va, on va shot mais il euh, y a écrit membre du groupe Pomparnasse, donc on a fait tout le groupe Pomparnasse aujourd'hui. Euh, Henriette Petit, euh, pseudonyme d'Anna Henriqueta euh, Petit Marfan, euh, est née le 3 mars 1894 à Santiago des Chile, et euh, e est décédée le 9 décembre 1983. C'était une femme... Euh, non mais c'est pas c'est pas, pas du tout ce que je veux faire, euh, c'est juste que tu, tu, tu me vois déjà euh, ne pas compter en fait. Elle était une artiste, peintre chilienne, membre du groupe Montparnasse Mon dont elle fut confondatrice. T'as dû remarquer euh, dimanche dernier que je loupe plein de trucs. J'ai cru qu'elle était genre dans le chat avec nous là. Bah elle est, elle est, elle est dans le coin mais... Euh, je ne sais pas, peut-être qu'elle est déjà en train de dormir. Euh, elle est passée, je pense. Euh, elle débute sa carrière au début des années 1910, Henriette Petit, lorsqu'elle devient disciple de Juan Francisco González, mais il y a 12 bis apparemment. <rire> euh, considérée comme l'un des quatre grands maîtres de la peinture chilienne, qu'elle rencontre par l'intermédiaire de son ami, également peintre, Marta Villanueva. On l'a pas aujourd'hui d'ailleurs, Marta Villanueva. Mmh, mmh. Ah non, mais l'artiste qui est décédé, ah. <rire> Non, non, c'est Nibler qui est censé être hein. Euh, « Il entre à l'école des Beaux-Arts en 1914, et deux ans plus tard, il peint son premier tableau. » Alors, je rappelle euh, le « il » et le « l », là, on est en traduction, hein. euh, Donc, euh, je, je lis comme c'est écrit. « Elle voyage en Europe avec sa famille en 1920 et 21. Je propose une grève générale. » Bon, vas-y, c'est bon, d'accord, on arrête maintenant. Si, si vous voulez une grève générale, moi, je suis d'accord, on fait, hein. Tout de suite. <rire> J'arrête tout de suite. Euh, je suis pour. Je... C'est où qu'on qu fait les AG euh... oh, Le traitement indigne, carrément. Mais j'ai fait quoi Ah, c'est à cause de 12 bis vous, vous voulez faire une révolte contre 12 bis Moi, je suis motivé. Hein, si vous voulez qu'on fasse une révolte contre 12 bis, il pas de problème. Ah non, c'est pour à, à cause de Nibbler, à, à cause de, du fait qu'avec Nibbler, soi disant, on n'avance pas. Aïe, aïe, aïe. Je sais plus. Bref, je continue. Elle voyage en Europe avec sa famille entre 1920 et 1921, période pendant laquelle elle suit des cours à Paris, en France, avec le sculpteur Antoine Bourdel. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, c'est pas... Est-ce qu'on va retrouver les mêmes noms aussi en tant que prof On va voir. Qui la présent représentera dans un buste intitulé... Le, le, le, le Chilienne et dont les variantes sont au musée de l'artiste. Je sais pas quoi penser de ce, de ce titre. En 1923, déjà de retour au Chili, il rejoint le groupe Montparnasse. À part que c'est très français. Il n'y a pas plus français que ce truc là Mais... Euh... Bon, bref. En 1923, déjà de retour au Chili, il rejoint groupe, le, le groupe Montparnasse. Un mouvement d'avant-garde influencé par le post-impressionnisme et le fauvisme. Alors, c'est fauvisme, hein, je pense. Parce que favisme, je, je connais pas. Oui, c'est fauvisme, c'est mal traduit. Il y marqué PH quand je mets mon doigt dessus c'est je sais en faire. Euh, PHO et ça s'écrit pas comme ça. Il faudra que j'explique le post-impressionnisme et le. Bon le post-impressionnisme c'est après l'impressionnisme. Hein. Euh, voilà. On ne représente plus les.. Que les plus que les, émo, les émotions, parce que l'impressionnisme c'est ça, c'est le rapport au romantique dans l'œuvre, euh, entre guillemets. Euh, voilà, comme vous pouvez voir. C'est ça, hein. Je suis pas con, hein, ou je dis pas de bêtises style de peinture, hein, qui ont suivi l'impressionniste, il a été inventé. Donc là, c'est l'impressionniste dont on parlait, juste avant. À partir du commentaire péjoratif d'une critique d'art, avec le tableau impression... On a l'impression, soleil levant. C'est l'œuvre qui a été impression. Le soleil levant de Claude Monet. Euh, les caractéristiques étaient appliquées pour étiqueter des produits d'autres arts, tels que la musique. Oui, non mais dis-nous dis euh... Ouais. Ses caractéristiques particulières, la rendre très difficile à étendre, à étendre même pour d'autres arts plastiques comme la sculpture. Quoi De telle manière que Mais traduit, dis ce que c'est Rappelle-nous ce que c'est <rire> Voilà, merci. Euh, mouvement pictural. Voilà. Et visant à représenter le caractère éphémère de la lumière et ses effets sur les couleurs et les formes. Donc c'est le rapport au sentiment de, de, du, du, du moment. Euh, et le post-impressionnisme. Euh, donc, ce n'est pas un courant, mais le constat pressenti par la critique des années 80, de 1880. Allez, je décroche, merci, merci. Bah oui, là en plus, on, on est en train de, de, de rappeler des, des, des mouvements, donc c'est compliqué. Euh, est arrivé à ses limites, laissant place à la quantité de nouveaux styles et mouvements pointillisme, synthétisme. On va pas, on va pas tous les faire. Pointillisme, c'est des pointillés. Euh, voilà. Autant de groupes issus des amitiés ou des batailles entre les peintres et de leur échange. Le poste... Ouais bon, ouais, c'est une scission quoi du, de l'impressionnisme. Et hop, on passe à autre chose. Euh, et le fauvisme. Euh, pourquoi il y a lumière de Venena. Pourquoi il y a Luz de Viena Ah oui, c'est parce que Luz de Vienna c'était Martha, oui, bien sûr. Bonne nuit, euh, les lizardes. N'hésite hein. euh, pas à t'enfuir de tous ces traductions de, ce, de, ce, de, ce, traduction de, de termes. Regardez-moi comment c'est écrit fauvisme. D'où D'où uh, Est un mouvement fictural né en France, il s'est ensuite propagé à d'autres... On... Euh, elle se caractérise généralement par une utilisation provocatrice de la couleur. Son nom vient de l'expression, les fauves. Donc oui, uh, le rapport aux couleurs uh, partout. Voilà. Uh, vous allez voir. Alors, on va sans doute en voir beaucoup parce que c'est très visible, le fauvisme qui comprend également, donc, Luis Vargas Rosas, qu'elle épousera en 1927 avec le poète euh, Vichet de euh, comme témoin, José Perotti et les frères Julio et Manuel Ortiz des Arates. En 1926, euh, il s'installe à Paris, où il continue à se spécialiser dans le croquis, le dessin et la peinture, et rejoint une milieu artistique où il partage, entre autres, les Français, le Corbusier et Fernand Léger, les Espagnols, Juan Gris, R euh, Juan Miro, et Pablo Picasso, la Britannique William Hater, le Britannique William Hater, et l'Américain Alexander Calder. Dans le capitale française, en plus de se consacrer à la peinture, il travaille à l'hôpital psychiatrique Henri Roussel. Mariage d'Henriette Petit et Louise Vargas Rosa s'est rentré euh, au Chili en 1941 en raison de la Seconde Guerre mondiale. La production artistique de Petit décline notamment en raison du déracinement qu'il amène à et de la France, qu'il maintiendra jusqu'à son dernier voyage en pays. Quoi Gaulois en 1963. On dit vraiment le pays gallo Ah oui, d'accord. Même les autres pays nous disent euh, gaulois. Le roman national, à travers les, à, à travers les autres l'internationalité, c'est compliqué, mais du coup, on n'a aucune date, là. Et ça ne nous parle que de, de, de, de, de ces histoires de cœur et, euh, et, et, et de ses mouvements, en fait. On va aller devoir chercher du côté du M MNBA, j'imagine. Ouais, c'est là. Ça a l'air d'être là. Et les Wikimedia Commons, on pourrait aller voir les œuvres ici. Euh, bon, on va aller voir du coup du MNBA pour voir si ça fonctionne déjà. Ouh Ah oh non, mais j'ai ouvert l'archive, c'est pour ça. Bah, attendez, je vais, vais aller chercher sur Google, c'est plus simple. Euh, oui, parce que si j'ouvre les archives de <rire> de Wikipédia, ça aide pas. Alors, j'en vais envoyer des cœurs vite fait si les îles Lizardes est dans le coin. Avant de... Avant le départ. Ah non, mais ça y est, le, dé... le départ est pas déjà parti. Ah au revoir, au revoir les Elisa. Euh, Henriette Petit, voilà voilà. Euh, Est-ce qu'on a du MNBA? Ou faut que je cherche en version euh, espagnole. Selon son nom euh, espagnol peut-être. Anna Enriqueta. Euh, parce que je suis pas sûr que. Du côté du MNBA, ils ont gardé Henriette Petit. Euh, bah écoutez, il euh, y a des pages jaunes, mais euh, voilà, ça aide pas. Ah, voilà. MNBA, Musée national des beaux-arts, El Dead Chili. Ah, oui, ça, par contre, la première œuvre, euh, on va pas pouvoir la regarder, hein. Twitch n'est pas très friendly de ça. Par contre, il y a une biographie. Alors du coup, ça, on pourrait le traduire, ça. Ça a l'air plus, plus conséquent. Alors ça a l'air plus conséquent. Est-ce que tu l'as traduit ou pas le... Merci. Ouais. Alors là, je l'ai traduit, mais il m'a dit... Euh, a die a Die alone Tu veux pas traduire cette page, euh, Google est-ce que c'est du texte en Java, là Vas-y, aide-moi Ah, il m'a vraiment dit Nick. Euh, <rire> pourquoi maintenant Pourquoi tout de suite Mais je l'ai vu passer, vous l'avez vu passer en haut C'est moi qui bloque les cookies, c'est ça <rire> J'ai tout bloqué en même temps. <rire> Allez, euh, inter si tu veux. Allez, on va essayer encore une fois. Toujours pas. Là, normalement, le c'est censé être bon. Euh, Qu'est-ce qu'il me veut En plus, c'était pas bloqué tout à l'heure pour le Java, donc je comprends pas. Ah, merci. Est-ce qu'on peut revenir sur la traduction et Tu peux me traduire, enfin, cette page, ou pas Ah non, il me... c'est vraiment Nick. Nick-moi c'est. Euh... Je dois traduire. Ok, bah merci. Traduire de l'espagnol, allez, c'est parti Que demande le peuple La biographie. Alors, euh, bon, ça, on a vu déjà le, nom, le moment de sa naissance euh, et de son décès. Euh, ouais. Le fait qu'il a travaillé avec euh, Juan Francisco González. Voilà, ça c'est le... En fait, le début est traduit dans le, la page Wikipédia. En 1914, elle rejoint l'école des Beaux-Arts. Euh, avec Camilo Mori et Sarah Malbar. Attendez, on a des noms en plus, là. Camilo Mori et Sarah Malbar. Euh... En 1920, elle joint avec ses compagnons Nyon. Euh, on voyage en Europe pendant un an. Allez, elle rencontre Cézanne. Aïe à, à partir d'une monstration posthume du peintre à Paris. Ah oui d'accord. Elle rencontre Cézanne en œuvre en fait. Euh... Elle rencontre différents travaux. Ça, c'est bien ça. Parce que, en fait, la rencontre, la rencontre entre des, un artiste et des travaux d'artistes, de, euh, de, c'est pas la même chose qu que la rencontre avec d'autres artistes. Hein. Euh, c'est pas le même euh, rapport. Après, ça paraît logique. Hein. Je, je, je dis des, des trucs un peu... Ça paraît logique, j'imagine. Donc En plus, c'est pas la chienne, c'est la petite chienne. Oulala, là là, mais merci... Rodin Non, c'est pas Rodin, c'est comment il s'appelle l'autre. Je sais plus. Bourdelle c'est vraiment, eh, Bourdel, bordel c'est vraiment euh, Comme ils disent, un, un disciple de Rodin N'oublions pas euh, Le nom c'est non c'est à cause de Robin hein, De Rodin hein, d'ailleurs, je vais dire Robin <rire> de, de Rodin euh, dans le chat N'oubliez hein. pas ça, hein. l'avertissement c'est aussi à cause de Rodin euh, Et, et d'autres Picasso hein. euh... Le groupe de Montparnasse Sont 23 avec Luis Vargas, bon, ça on l'a déjà dit euh, dans ce groupe, elle réalise une exposition à Santiago à ah, la même année, en 1923. Bah ben voilà. La première, la monstration. Rondin, il a fait quoi par rouler Wouah Alors là, j'ai imaginé la tête de Rodin sur un rondin. C'est le meilleur des mêmes qui roule en bas d'une colline et qui, euh, en bas de la colline, tombe dans, dans, dans un fleuve, et part au loin, et disparaît dans l'océan. Euh... Alors j'en étais sur la monstration, mais euh, dans, dans cette monstration... Euh... Ouais en fait apparemment y a eu, ça, ça a permis de faire de, de montrer une, euh, un rapport pictural différent de ce que de ce qui était visible au Chili. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que la, la, la première euh, exposition a déjà fait euh, son petit travail quoi. Euh, et après elle revient en Europe en 26. Non mais 23 c'est très bien hein à Santiago de Chili, mais c'est marrant qu'on ne le voit pas, du coup, dans le... Parce qu'elle doit faire partie de la même... Tu enfin, vois, par exemple, là, ils en parlent déjà de retour, ils rejoignent le groupe Montparnasse, un mouvement d'avant-garde, et ils... ils parlent pas de l'œuvre. En fait, là, il n'y a pas d'exposition pour, pour Henriette Petit. Alors qu'au final, cette exposition de 23, je pense qu'il y avait du people, vu que c'est tout le groupe, en fait. Mm. Bon. Bon, 23, hein. On se dit ça, hein. De toute façon. On l'a lu dans la MNBA. C'est une source valable. Mieux que Wikipédia, cette fois-ci. Euh. 23, c'est quelque part ici. Je crois que 23 on l'a déjà, par contre. Il y a du people aussi. Oh pourquoi Pourquoi Il faut absolument que Nibbler ne soit pas là pour qu'on tape forcément les, les ajouts dans les pires endroits de la, de la, fri, de la frise, quoi. Ah, il y a de la place, là. Hélène Levitt va nous gagner de la place, là. Ich Colle, colle, colle. Voilà. Amorita, on va gratter sur l'ensemble. Amorita, Shergill... Elisabeth lettres qu'on a fait la semaine dernière, qu'on rappelle, qui était une... Qui est une très bonne artiste à avoir d'ailleurs. Aida Poblet qu'on vient de faire, on fait un petit récapitulatif en passant. Je zoome comme ça, vous allez comprendre. J'essaye je... de gratter des centimètres. Hein. On va ramener les deux avec Anith dans les meilleurs endroits, tu veux dire euh... Je sais plus, c'est ce que j'ai dit, sur. on va gratter sur... dans les dans les, zones... dans les différents endroits, je crois, c'est ça. Claude Quin et c'était cette semaine et la semaine dernière. Lisette Modèle, Cathy On gratte, hein, parce qu'en fait là, on n'a plus de place alors que. On sait qu'on. En fait, le truc, c'est que. On sait pertinemment que le. Que 1900. Euh... 1900, ça va être forcément le, le plus chargé. Donc, tant qu'on a de la marge, il faut, euh, faut qu'on gratte, parce que ça, chaque année, il y a des trucs, c'est sûr. Donc, euh, c'est là où il y a le plus de traces, en fait. C'est euh, là où, où tout le marché de l'art se construit aussi, et du coup, il euh, y a forcément des traces pour pouvoir ensuite devenir le marché tel qu'on le connaît maintenant. Donc, euh, voilà. C'est pas étonnant que, que ce soit le plus chargé. Euh... Gluck. Moi, je suis content qu'on qu ait fait le, quand même la chronologie, hein, ça, mais... Ah Voilà, on a la place. Euh, parce que ça me... me J'ai appris tellement de, de noms. Maintenant, je, je sais qui fait quoi et tout, je trouve ça bien. On a fait un bon... Enfin, on a fait un bon taf. Selon moi, on a fait un, un bon taf. Déjà. Oh c'est, ensemble. Bon, alors, attendez, parce qu'il faut que je le sépare. Ah, mais attends, il y a un truc, c'est. Je sais plus. Bon, bref, je vais le séparer autrement. <rire> 1972. Euh, merci, euh, ch très cher. Hein. Merci, merci, merci. Hein. En fait, euh, ça, ça va devenir une joke tellement, euh, tellement improbable qu'après. Je vais, je vais plus pouvoir regarder le, le, le chat tant que je mets pas la, le nom et la date. Je trouve plus. Euh, où est le groupe? Where is the group? L Where is the group? Donne-moi le groupe. Oh là là, je suis, je suis perdu dans mon fichier. Oh, quel enfer. Bon allez, on va double cliquer. Désolé pour les yeux. Il ah, n'y pas la place. Oh là, il n'y a, a, a, a pas la place. Il a pas la place. Nick! Il a pas la place. Il y, a, y a triple palace. Il n'y a, a, a carrément pas la place nulle part. Oh là là, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Euh, ah bah non, parce que c'est pas, pas, pas son nom d'usage, en fait. J'ai mis le nom... Euh, c'est Henriette Petit, son nom d'usage, donc il y a la place. Je pense qu'il doit y avoir un même ici, ça sera... <rire> c'est 1972, c'est une date différente, c'est ça que tu veux dire <rire> Euh, bon, hein, c'est bon. On a, fait, on a fait le taf. Maintenant, faut, faut réussir à placer encore. Est-ce qu est que vous pensez qu'on peut gratter de l'autre côté Parce que... Oh, je crois qu'on a tout collé. Non, là, il y a un peu de la place. Hein. Oh là là. là, là. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup. C'est que 1982. C'était euh, 72, non, c'était 72 ouais, avant. Mais je crois qu'on a, on a modifié rapidement en fait. Hein, entre 72 et 82. Parce qu'en fait, on a, eu, euh, euh, on a eu la réflexion. On a, on a fait la modification de la semaine qui a suivi. Euh, quand on s'est dit, ouais, 60 c'est pas assez. Et ensuite, on s'est dit, est -ce que 71 c'est ridicule. Donc on a fait 20 ans de plus quoi. Et après, on a fait 81. Parce qu'on avait, avait fait 61. 61. 71 et après 81 Et après on s'est dit ouais euh, Pour faire la blague euh, on a trouvé une artiste Qui était en 81 genre euh, Début de l'exposition En 82 quoi et même ce sera <rire> 82 Ça grignote doucement mais ça grignote hein. on, on est dans les codes On est dans les codes d'un espacement euh, C'est valable, valable. Euh, La VAR a accepté L'avoir accepté, c'est super chargé, mais l'avoir... VAR... <rire> en fait, c'est marrant parce que visuellement, ça fait très très chargé. Alors que. Quoi... Alors que voilà quoi. Et eh bien voilà, nous avons fini. On va regarder les heures, parce que faut pas que j'oublie, on regarde les heures. On a fait deux heures, ce qui est chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps aussi. C'est normalement les deux heures, c'est euh, combien de temps tu fais euh, la, la chronologie, normalement c'est euh, 1h30 en ce moment Est-ce que la date va épier de 1 an tous les ans du coup Non, la, 82 c'était vraiment la blague parce qu'en fait euh, on est tombé sur un artiste qui était, euh, comme je disais, très... Euh, euh, qui était euh, euh, juste à... Enfin, tout son travail c'est 81 et tout, et la, la date de démonstration, c'est 80, tu vois, elle fait tout, tout le taf avant. Et en fait, en 82, mais genre janvier, euh, il me semble. Euh, et, euh, et du coup, on a dit, bon, vas-y, on fait 82, et puis voilà, quoi. D'ailleurs, euh, je crois que c'est le seul nom, voilà. C'est Lindy Lee. Qui était une, une artiste australienne, je crois. Ouais, Lindy Lee. Qui faisait des sculptures avec euh, plein de petits trous à l'intérieur. Vous vous rappelez, on avait parlé de. de, de, de, de ce trouble de, de, de, de visuel sur les, sur les, les, les petits points et les petits trous euh, et les rapprochements de, de tout ça. Euh... Et ouais, du coup on n'a pas on sait pas du tout ce qu'elle fait. Ça c'est une réalité, c'est qu'on on sait qu'elle était peintre, qu'elle a participé à des trucs, mais on sait pas ce qu'elle fait. Donc là, apparemment, il y a une sculpture, dont il être petit. Est-ce que le mieux, ce serait pas directement d'aller euh, sur la MNBA Je crois que, euh, voilà. Il y a ici. Je pense que le mieux, c'est d'aller là. Non, on avait déjà regardé, du coup. On peut regarder que celle-ci l'île de Maipo. Huile sur toile. Voilà, c'est un peu. Euh... Un peu, plus, un, un peu chargé. On devine une cabane. Plusieurs petites cabanes peut-être même. On dirait un pont devant. C'est un peu flou, euh, un peu comme on avait vu, abstrait, euh, début d'abstrait ou la fin de la.. Bah, un peu. Maintenant on sait, c'est la fin de l'impressionnisme, donc c'est pour ça qu'on parle de l'abstrait aussi. Euh, le sentiment euh, se finit quoi. Euh, du moment. Ok. Il rien, y a rien, il pas grand chose en fait en avant. Regardez, j'ai l'impression. Bon, il a pas, il pas, il pas beaucoup de choses. Ah, y'a y a, a, ah, a surdoc là. Je sais plus ce que c'est surdoc. Là, ça a l'air d'être l'œuvre la, de Bourdel, enfin l'œuvre de Bourdel. Non, mais c'est ça l'œuvre de Bourdel en fait. Je suis en train de penser. Bourdelle, il est sculpteur. Donc, oui, c'est ça. Super. Donc, en fait, on a même pas d'œuvre d'elle. Il y avait des Wikimedia même, je crois, tout hein, à Non Non, même pas. Ah, il a rien. Il a rien en tant qu'œuvre d'elle-même. Euh, je vais chercher euh, Enriqueta Petit, euh, peut-être que ça peut nous aider Sarah Malbar, on l'a déjà fait aussi Oui on l'a fait Sarah Malbar On rappelle de son portrait ah, Là il y a l'œuvre qu'on peut pas voir sur Twitch Il y a celle-ci Je sais pas ce que c'est, c'est un, un site de généalogie euh, étrange. On sait même pas si c'est si c'est vraiment elle. Il oh, y a des photos. Ouais. Donc un an tous les ans du coup. En fait c'est une bonne question mais euh, Ça serait un lore hein, de faire ça hein. Ça veut dire que la semaine prochaine. <rire> le, le la semaine prochaine. Dans pas longtemps on fait 1983 quoi. Mais après, euh, on va avoir toute la blague de 1984 dans deux ans, donc ça va pas être très rigolo non plus. Bon, voilà, Camilla O'Mori. Alors, je l'ai ouvert euh, ce lien parce que je me suis posé la question si on l'avait faite aussi. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme non plus. Euh, je vais vérifier ça tout de suite. Et d'ailleurs, je vais réouvrir le Frama pour vérifier pour Sarah Malva. Poum poum. Poum poum. Ouais, ça va mal voir, épisode 12. Est-ce que c'est épisode 12 de la saison 2 Oui, indeed. Voilà, vous avez tout. Et euh, du coup, Camilo Mori est un homme. Peintre chiant. Ok. Salut Tomato Jules, comment va-t-il? Euh, allez voir euh, Tomato Jules, on peut faire des shout de Tomato Jules sur la chaîne Tomato Jules, euh, qui n'est pas le, au, du nom de Tomato Jules, euh, sur TikTok, euh, bien entendu. Nous avons une star de TikTok ici. Euh, donc euh, respect et envoyez des cœurs euh, à, à, cette, euh, à cette personne dans ce chat euh, qui nous fait l'honneur d'être ici. Merci, euh, Merci, Tomato Juice, hein. euh, Tu m'enverras ton, ton... rib. <rire> euh, pas du tout. On était sur la fin, par contre, Tomato Juice. Euh, on était... On, on était sur la fin, on, on vérifiait nos... nos ongles. On va vérifier les onglets, tiens, avant, avant de partir. Comme ça, ça va nous... Je vais vous envoyer en raid, aussi, euh, en même temps, pendant qu'on vérifie ça non Ça, c'est l'historique. Je vous montre pas mon historique. Voyons, euh, euh, je vous montre pas mon historique. On sait jamais. <rire> non, mais t'inquiète, euh, je vérifie comme ça le, tous les trucs. Projet Future 2, hop 75 pages. Je vais enlever les favoris et je vais vous en trouver d'abord un, un raid. Comme ça, ça va être plus simple. Parce qu'il y a quand même une minute d'attente. Je trouve ça très très long. Euh, je trouve ça très très long, alors qu'avant on faisait la main et tout, c'était mieux. Who is live Qui est live il oh y a du people. Alors. Je vais essayer de vous trouver un sujet vachement bien. Ah, eh, il y a Terry String qui joue à Tunic. Allez voir Terry String d'ailleurs, tiens. Hop, petit shot-out. Euh, pour Terrestrine euh, qui joue la tunique et qui, est, et qui a comme titre euh, perdu et alors euh, je comprends je comprends la douleur euh... Euh... Ah, il y a, a, a Sheraz qui est en live et, euh, militantisme performatif et invisibilisation le jeu vidéo comme outil de vulgarisation ça ça a l'air bien le euh, jeu vidéo comme vulgarisation mais ça fait 4 heures qu'il y a le live donc je sais pas si ça va durer euh Sinon, euh... je vais essayer de regarder surtout sur les... sur les lives qui ont commencé, parce que il n'y a pas longtemps. Après, il y a des gens que je n'ai pas encore regardé, parce que j'ai les... suivi pas mal de monde en ce moment, donc du coup, je préfère regarder avant de pouvoir vous envoyer. Bon, on va aller voir Stop grossophobie. Hein. on ne va pas se poser la question. Uh, yes, I want to read with channel. Et il reste une minute 20. Uh, fa fa faire attention, c'est 18 et c'est uh, follower et subscriber André. Uh, merci petit cancanou d'avoir été là, hein, shot uh, Merci uh, à toi. Et merci tomato d'avoir été dans le coin, d'avoir dit bonjour, c'est cool. Uh, on va bien. Et, uh, et on va se reposer. Merci uh, aussi uh, Raving Bell d'avoir été dans le coin. J'espère que dans pas longtemps, euh, on va pouvoir voir la fin de euh, Elder Ring. Voilà, il reste 28 secondes, donc on va pouvoir vérifier et enlever tous les gens qu'on a déjà fait. Euh, Henriette De Petit, euh, Lose Deviana, Anna Cortès et Inès Pouillot. Euh, et du coup, après, on a des noms euh, voilà, qui sont en plus. Euh, croisons les doigts pour que euh, toute... Euh, toutes ces personnes sont facilement trouvables. Après, on a des start pages, donc je sais pas ce que c'est. Mais voilà. Il reste quelques secondes, je vous laisse. Sur euh, le générique de fin, qui n'a pas de générique. Merci d'avoir été dans le coin. Et, euh, et bonne soirée. Euh, envoyez des cœurs à, à Sheraz dans le chat. Elle m'accompagne en, en plus, en général, sur les tuniques. pour euh, Parce que Sheraz aussi joue à, à Tunique. Donc euh, voilà, envoyez des cœurs. Et... Euh... Et eh bah ben, à tout à l'heure, ciao, on se retrouve dans le chat de Sheraz